Bonsoir. Bonsoir, Sarah, bonsoir. Euh, bienvenue. Oui, bonjour. Il y a un qui a des... Raving Bell. Oui, il y a Raving Bell. Il yeah. y avait petit Cancan. Oui. Il y avait Delphéa qui est passé. Bonsoir. Mais bravo toujours à Afro de la chaîne Afro Gameuse Twitch -TV. Afro euh, qui est passé partenaire. Oh, Je vous oh, renvoie le message que j'ai envoyé euh, au début. Bonjour Ménédil Bonjour euh, Alors, bon. Il euh, n'y a rien qui est préparé, encore une fois. Et en plus, euh, 12 bis s'est enfui. <rire> Donc nous avons un bot en moins. C'est intéressant. 12 bis, il fait trop soin. Il fait trop sa loi. Hein. Pourtant, il est connecté. Hein. Il est connecté, mais il n'est pas sur le chat. Bon, si ça y est, il est revenu. Est-ce que ça marche Oui, regarde, il a parlé. Merci, 12bis. Ah, merci pour une Bell. Et merci pour vos petits nous qui ont entendu leur shout-out. Alors oui, de, du coup, di dimanche, il n'y aura pas hein, Chipstream. Euh, non pas parce qu'il euh, y a des, des élections, euh, mais par euh, souci euh, social. <rire> euh, voilà. Ce, ce n'est pas un souci social du tout. Par raison sociale, comme dirait euh, certains rappeurs. Mais du coup, euh, le shutout, il a toujours pas marché, hein. Mais non, mais parce que j'ai écrit Petit Cancanou, euh, sans A. Ah ben bah voilà, Donc, Petit Cancanou. Cancanou. Euh, le nouveau surnom. Bah, ah, bien. voilà, tout marche. Donc oui, euh, je ne fais pas voter 12 bis. 12 bis, s'il a, a déjà été inscrit un jour euh, sur les listes électorales, euh, c'est euh, de sa propre volonté. <rire> Euh, en plus, euh, s'il a eu les professions de foi, euh, c'est un miracle, euh, s'il les a lues, euh, c'est incroyable, mm. s'il a suivi les choses à la télé euh, pendant 5 ans, euh, je pense qu'il a un peu son avis. <rire> euh, voilà, voilà. Euh, que dire de plus euh, bah, On est là pour faire une chronologie des femmes artistes et je n'ai rien préparé. <rire> On, est, euh... oh, on est là, en même temps, on, on est, est là à l'heure. Hein, Bonjour, euh... c'est du Just Chatting aujourd'hui. <rire> on a changé le format. Euh... Non, bah bienvenue, on est, on est jeudi. Euh, il est 21h13 actuellement. Euh... Et on fait euh, Chronologie des femmes artistes, saison 2, épisode 27. Euh, 27, hein, 27, comme 27 semaines. <rire> <Comme> euh... <rire> voilà euh, Donc euh, 27, 27 semaines comme la moitié d'une année Peut-être C'est 52, c'est ouais. pas 54 ans ah ouais. C'est ça C'est combien Je sais pas 27 plus 27 c'est 54 je crois ouais. J'avais bah bien euh, calculé Mon cerveau est toujours actif hein. <rire> Bon bref euh... Voilà et donc bah, Chronologie des femmes artistes On vous... Euh... Euh, on vous présente des euh, femmes artistes, leur parcours, leurs œuvres. Euh, on raconte un peu leur vie, euh, on découvre des choses, on apprend beaucoup de choses. Hein, euh, parce que, euh, évidemment, quand on se lance dans un tel projet, il y a plus de découvertes que de, que de connues. Mais qu'est-ce que c'est une chronologie des femmes artistes Qu'est-ce que c'est une chronologie des femmes artistes Eh bien, une chronologie des femmes artistes, c'est avant tout une frise chronologique. Qui, vient, qui va apparaître derrière vous euh, de manière magique. Incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Et euh, frise chronologique veut dire euh, progression dans le temps sur une, une ligne souvent, mais on peut le matérialiser oh. autrement. Oui, parce que euh, oui. Coucou. Euh, Bonjour Tomato Jose. Tomato. Vous ici. Il... Euh, nous en sommes ravis. Euh, Connaissez-vous uh, Tomato Jules de la chaîne TikTok euh, <rire> Tomato Jules. <rire> tu fais beaucoup la promo, hein, je oh, trouve. Je... Bah, C'est <rire> mon travail. De la chaîne TikTok. Euh... Moi, je fais la promo de la chaîne TikTok de Tomato Jules, bien sûr. Je, euh, euh, dans le futur... Euh, on fera un stream uniquement sur la promo de la chaîne TikTok de, de the Tomatelix. <rire> <rire> et donc oui, alors du coup, je disais une frise, voilà. Donc vous voyez, il y a des lignes, plusieurs lignes, et des noms. Au, dé, des noms. au départ, euh, une ligne euh, avec un, un début en rouge et une fin en rouge signifiait un siècle. Puis, euh, nous avons progressé dans, le, dans la présentation, et parfois euh, Pardon. Un siècle, ben ça fait plusieurs lignes. Ça, ça en fait deux pour l'instant. Euh, donc ça fait que euh, des découpages de 50 ans. Qui existent pour le 19e siècle et le 20e siècle, puisque euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes artistes à travers le monde que nous avons euh, euh, découvertes. Euh, voilà, donc nous avons découvert les parcours. Et euh, voilà, pour les biais, bah, je vous les rappelle, hein, comme toutes les semaines, donc on parle de femmes artistes, on parle de femmes qui ont des pratiques euh, visuelles, c'est-à-dire celles qu'on peut vous montrer à travers l'écran, euh, mmh. Voilà, qui sont euh, la peinture, la sculpture, la photographie, le dessin, euh, la mosaïque, euh, pff, plein de choses. La, euh... oh oui, tout ce qui est visuel. Voilà, ce qui est visuel. Et euh, Petit grand a déjà mis les billets. donc si tu as besoin d'autres choses... Euh... Euh, non, Bah après... Euh... Après, on peut dire que voilà, le, la frise, elle commence à, euh, avant Jésus-Christ, euh, à moins 200, je crois, et elle finit en 1982. Alors, c'est pas vraiment Jésus-Christ, c'est JC qu'on appelle JC. JC. Ou Jésus. Ou, ou, hmm. ou P.P. Parce que c'est Ré en espagnol, et du coup, euh... bon, bref. Moi, <rire> C'est ma blague à moi, on s'arrête. Je suis perdue. Euh, ouais, peut-être, je, je te crois. D'accord. Et euh, du coup, euh, voilà. On... Merci de faire tourner la le from pas tout de suite, indeed. Ouais, et donc voilà. Donc en fait, euh, tout ce travail, toutes ces, toutes ces semaines, toutes ces heures euh, de stream pour que cette frise... Freeze... Euh, augmente et que vous ayez de plus en plus de ressources consultables euh, via notamment le Framapad que, donc, qui a été partagé sur le chat qui vous permet de retrouver euh, par épisode depuis le épisode numéro 1 euh, de la saison 1 ouais, pas le 1, le 2 du coup. le 2 de la saison 1 euh... ah oui mais artiste pour l'instant c'est pas mis à jour c'est la semaine dernière ça <rire> et donc du coup euh, qui vous permet de retrouver donc les artistes que nous avons cités par épisode euh, leur nom et euh, aussi le euh, lien vers la vidéo Twitch qui est l'archive de l'épisode euh, oui. où nous avons parlé donc de la cette euh, J'ai dit quoi Twitch. La vidéo euh, Twitch de l'archive de la, la vidéo, vidéo YouTube. YouTube. Voilà. <rire> voilà. Et donc euh, donc voilà, donc là vous allez euh, sur le Framapad, vous tapez, euh, je sais pas, euh, euh, Artemisia euh, Gentileschi, et euh, hop, magie, euh, vous trouvez ça sur l'épisode... Euh, T'as pris le nom le plus compliqué à écrire. L'épisode ouais. euh, 16 de la saison 2. Euh, de... <rire> <rire> T'as pris 15 ans, ben, <rire> Je ne <'est>, sais pas. <rire> euh, alors moi, je veux voir un <rire> concours d'écriture de Artemisia et de Gentileschi. Bah, c'est facile. D'accord. Mais voilà. euh, je suis pas sûr que tout le monde soit euh, au point pour ça Artemisia par contre je bon, pense Donc que... vous tapez le nom d'un contrôle F, paf, recherche Vous tapez son nom euh, et, puis, euh, et puis voilà Vous pouvez retrouver dans quel épisode on en a parlé euh, Voilà, et oui effectivement On part de, des pages Wikipédia Pour découvrir les parcours des artistes Et quand la page Wikipédia Ne mentionne pas le fameux chose, qui est, qui est le biais que je n'ai pas dit, euh, la date de première monstration, qui est la première fois qu'on a découvert, qu'un public a découvert le travail de l'artiste, euh, eh bien on va chercher autre part, des fois dans le E R, si c'est des femmes du 19e et du 20e siècle, si c'est avant, tant pis pour nous, si c'est encore avant, bah encore plus, tant pis pour nous, donc après on doit fouiller les internets, évidemment, pour trouver. Euh... Donc voilà pour euh, pour euh, grosso merdo, ça va être dur ce le soir. Grosso gl, gl, le, le, le gloss <rire> sur la merde. <rire> Qu'est-ce qu'un public, ouais. Qu'est-ce qu'un public, vous avez deux heures, euh, c'est un groupe de personnes euh, qui regardent. Euh, Après euh, c'est large parce que par exemple euh, bah, on a, un une, pre... ouais, mais une première monstration peut très bien être un endroit privé où il y a beaucoup de personnes. C'est un final. groupe de personnes <rire> qui regardent Ouais, d'accord. Gloss merdeau. Je pense qu'on va faire. Euh... Alors voilà. C'est là où on trouve. C'est comme ça que ça se passe dans les Twitch, dans le Twitch game. Nous, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais avec toutes les heures qu'on a fait, on va le droit. Je ne sais pas si vous avez vu les informations que Twitch a, a distribuées. On va enfin avoir le droit, si on passe partenaire, à avoir un beau bonnet Twitch. Et je pense qu'avec toutes les heures qu'on a fait. C'est magnifique. Un bonnet Twitch ah, et c est, c est... Non, mais il se fout tricoté de la vie du c'est un délire. Ah, enfin, bref. Euh... Un bonnet violet, genre Oui, oui. Euh... 250, je crois que c'est 250 abonnements euh, pendant un temps donné, tu as le droit à ton bonnet. Voilà, est-ce que tu es heureuse ouais bah le, la couleur Twitch pour le bonnet, pourquoi pas, hein, mais... Euh... Ouais, c'est un peu naze, quoi. Le... Alors, le dessin sur le collé sur le frigo, c'est une première monstration oui, en effet. Non. <rire> à non, de parce de... que c'est en dehors a, de la sphère dit... C'est vrai qu'on avait dit, on, on prend le... en, en principe que le groupe, comme Sarko, c'est à partir de 3, quand t'es dans un rôle. Non, c'est surtout, c'est justement si tu sors du cercle familial restreint. Oui, aussi. Et oui, donc oui, le frigo des parents... le, euh, le rapport euh, de alors. la proxémie. À part si ton... À part si le frigo de tes parents est dans un restaurant... Euh... Peut-être, mais... Oui, possible. En tout cas, euh, Si on commençait un petit peu, parce que... Là, la désolé. semaine dernière, on a fait une heure pile poil, parce qu'on avait des... Ah ouais, c'était dur la semaine dernière, hein. Non mais la rêve Sarko, euh, moi, je suis désolé, mais c'est... Je, je la garde, parce que ça m'a un peu... Euh... Traumatisé Un peu traumatisé. Parce que bon, trois dans un hall, euh, bah en fait, il suffit juste que tu sois avec tes frères et soeurs, par exemple, en train de ramener des courses, par exemple. Ouais, mais... On se pousse pas trop, euh, c'est juste que euh, je pense que tout le monde en a marre euh, du contexte socio-politique de la, de la France, euh, plus la fatigue de, du travail, donc le rapport socio-économique euh, qui amène beaucoup, beaucoup de fatigue. Je pense que le truc, c'est euh, ça j'arrive même pas à faire l'accent bourgeois donc c'est compliqué euh, mais si t'as deux, deux techniciens qui viennent installer la fibre et qui elles voient le dessin sur le frigo ça compte du coup euh... non j'ai répondu non <rire> ah, <okay>. euh, <rire> du coup on va commencer <rire> je crois que <rire> je crois que ni blonde pour de pas j'ai pas le time j'ai pas le time donc euh... bon, Ouais, c'est parti euh... non parce que plus on prend <rire> le temps et plus je m'endors en fait donc euh, ouais, il est 21h30. Du coup, je vous montre d'ailleurs, on fait le petit travail de chaque d'habitude. J'ai ouvert, comme d'habitude, euh, les favoris. Donc j'ai pas dit les outils, hein, mais vous allez voir, hein, enfin bref. Qu'on va utiliser beaucoup de choses. Il y a le Twitter qui sera en live. Euh, voilà. Et le YouTube, plus tard, en archive comme euh, Nibbler l'a dit. Alors, donc du coup, on est à plus de combien Je sais pas parce qu'on n'a pas vu. Moi j'ai pas vu en tout cas. 98. Ah, on a enlevé un Non, on a enlevé une personne. <rire> en trois streams. Voilà, donc du coup on va commencer par euh, Madame Kate euh, Je vais vérifier si t'as du français. Ça peut être intéressant. Et on va passer en S'il te hein. plaît. No 2 No U2. Euh, Est-ce qu'il y a du français Et non Parce qu'il y a du Simarek, je sais pas ce que c'est. Simareg, ça doit être. Euh... Welsh, je sais pas. Welsh. Ah, c'est du flamand, Welsh, non Non, bah go pour l'anglais, hein, qu'est-ce que je te dise euh... On va mettre en ru à rude épreuve mon cerveau. Euh... Mmh. Donc, euh, Kate Leschmer, ou Lechmir, je sais pas comment on dit, euh, est née en octobre 1897 et est morte en février 1977. C'était une peintre britannique euh, qui était avec euh, Wins, windham Lewis, euh, la cofondateurrice de The Rebel Art Center en 1914. Je suppose que Windham Lewis, c'était un garçon, mais voilà. Putain, il a bien une tête d'anglais, lui. Pardon. C'était gratuit. C'était gratuit. <rire> c'était archi gratuit. <rire> bon. Euh, au plus loin qu'on qu qu le connaît, euh, aucune des peintures de Lechmer euh, n'a survécu. Voilà. Donc euh, on connaît quand même son travail, mais bon. Elle a, elle a servi... Elle a, elle a, quoi 12 bus, il va trop vite. Ah. Elle était enrôlée en tant que, en tant que nurse dans le, pour les, du côté des Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Et elle a eu une relation euh, de trois ans avec le poète et critique Holm Holm euh, avant qu'il soit tué. Après la guerre, elle est devenue... Euh, C'est quoi milliner Milliner Design, manufacturing and sales of hats and hoes. Ok, elle est devenue donc une euh, chapelière euh, à succès je c'est pas, pas si spécifique aux mi mili militaires ah, Bah si, Hats and other oui, oui, non, Je crois que c'était spécifique au militaire du coup. Ah, mais après c'est peut-être pas euh, chapelière parce qu'elle vend pas que des chapeaux du coup, ce serait euh, oui. une personne qui vend des trucs comme des chapeaux. Voilà, bref. Euh, continuons et découvrons euh, ce qu'elle a fait dans sa vie. Donc, elle est euh, née à Thornhope. Euh, son père, il s'appelait Arthur Lechmer, qui est, il était fermier, et sa mère, Alice, voilà, mais sa mère, elle, elle s'appelait juste Alice. Euh, Kate, donc, elle a eu deux frères, Arthur et Herbert. La famille vivait à Bowens, Highland Place, Found Hope, euh, au temps de euh, le British Census, je sais pas ce que c'est, euh, de 1891, tu sais ce que c'est, toi British Census Là. Euh, euh, en 1891, euh, non. Un truc de l'histoire d'Angleterre. Ouais, j'imagine. Voilà. Euh... Et euh... Recensement. Elle était assez... Euh, la census, recensement. Ah, du recensement britannique de 1891, et elle était assez euh, en bonne santé pour être employée comme nurse, et, euh, cuisinière, with both lived in, who both lived in. Je sais pas ce que ça veut dire, qui quoi, co qui cohabitait, qu'est-ce que ça veut dire. dire ça. Ah non, la famille entière, d'accord, elle était assez, euh, assez euh, en bonne santé pour être employée en tant que nurse et euh, et cook. Ok. Euh, donc Kate a été éduquée. Enfin, a reçu une éducation au Clifton College. Elle a étudié à l'atelier La Palette à Paris. Et plus tard, sous euh, la direction de Walter Seekers, à la Westminster School of Art. Elle était proche de Lawrence Atkinson, euh, avec laquelle elle a étudié le piano en Normandie. Je crois que c'est euh, peut-être Laurence Atkinson qu'on n'a pas faite. Maybe, maybe la suite, s'il vous plaît. Alors, sa rencontre avec Winham Lewis. Euh, donc, Kate a écrit euh, qu'elle a rencontré donc, pour la première fois Wynham Lewis en 1912. Euh... Euh... Qui donc peut... C'est une information qui se retrouve... Euh, via Paul O'Keeffe. Euh... Ah non, que selon, d'accord, Paul O'Keeffe, euh, c'était plutôt dans la fin de l'année 1910 ou le début de l'année 1911. Euh, ils sont allés à un dîner durant lequel Lewis à a... Berly, c'est quoi Pas beaucoup ou Berly spoke. Euh, On n'a quasiment oui, ça, pas parlé oui, n'a quasiment pas parlé, euh, ce qui n'était pas inhabituel. <coughs> euh, puisque Rebecca West a eu le même traitement. Qui est Rebecca West British author, ok. Très bien. Après, donc, cela, euh, Lewis a révélé qu'il avait euh, reçu une nouvelle troublante son amoureux, Olive Johnson, qui avait 19 ou 20 ans, était tombé enceinte de lui. Donc ça, la nouvelle qu'il avait reçue. Et en décembre 1912, Lewis et euh, Lechmire ont, ont eu un engagement romantique, un échange romantique, et il lui a écrit que... Euh, qu'il avait, en gros... Euh, est est vraiment, hein oui. Qu'il avait mis autant de baisers sur l'enveloppe qu'elle ne pouvait contenir. Voilà, et le reste, il a gardé dans sa bouche pour elle. Il l'a appelé Jacques, parce qu'elle lisait Jean-Jacques Rousseau quand il l'a rencontré. Et elle l'a appelé euh, gollywoog Est-ce que ça nous intéresse vraiment Ouais. À cause de ses longs cheveux longs. Euh... Bon, je continue vite. Non, ça parle de, de sourire, de rire... Euh... Après, il, y a, il parle de, du fait qu'il a été modèle. Ouais, ouais, bah oui, mais je, je suis en train de lire, hein, donc euh, je ne peux pas aller plus vite que la, la lecture. Oui, mais c'est juste que là, par exemple, ça ne nous intéressait pas trop ces histoires de bisous, là. Ok. Non En, en général, que... on saute, ça. C'est okay, ça OK. ok. Euh, donc, euh, Leschmer a été modèle pour le Smiling Woman Ascending at a Stair et pour le Long, long Thing Woman euh, tous les deux en 1912. Euh, voilà. Alors, après, on nous parle du Rebel Art Center. Euh, donc, en janvier 1914, Kate Leschmer a écrit à Winsham Lewis de la France en suggérant qu'ils allaient monter ensemble un studio euh, d'art moderne à Londres euh, qui allait, euh, qui allait euh, fonctionner... À peu près de la même manière que celui de Paris. Après que Lewis et euh, Roger Fry, c'est quoi Fell Out Ils sont tombés. Ils sont tombés, ça veut dire ils sont morts Bah ben non. Fell out in 1914, qu'ils ont été enrôlés. Ah peut-être oui. Peut-être sûrement. Euh, Lewis et les et euh... tomber euh, sur, euh, aussi au, sur, sur la guerre pendant la guerre. Je sais pas comment on dit. Euh... Donc Lewis avec les Schmer et euh, son argent ont fondé le Rebel Art Center au 38 Great oui. Ormond Street, contexte. ok, en opposition euh, au, à, au à le workshop Omega de Fry. Les a payé les trois premiers mois de loyer du centre. Et, euh, et a payé pour avoir les murs pour euh, bouger les murs intérieurs afin de créer la bonne le bon espace pour le studio. Et elle a euh, aussi acheté avec cet argent des nouveaux costumes pour les Elle vivait dans un petit appartement en haut d'un immeuble, au, au plus haut d'un immeuble. Elle a, aussi, donc, euh... elle a aussi loué à... 100 livres à Lewis pour produire la première édition de Blast. L'émission sur YouTube, bien sûr. Ouais. Lewis a suggéré qu'elle pr en prenne 50 copies pour les vendre, mais ils ont eu à les retourner à l'éditeur euh... parce qu'il n'y en avait aucun qui a été vendu, au publisher, pardon. Euh. Elle a, elle a été... De, enfin, elle a été... Euh... Elle a demandé. Ah non, she was asked by Lewis to on, complete. On lui a demandé, alors, du coup. Le, Lewis lui a demandé de compléter un dessin pour la première édition de Blast, mais dû au, au, à, à l'atmosphère un peu tendue euh, de cette période, elle n'a pas pu le faire, et en compensation, elle a béni euh, ah les pages. Alors, Gollywog, pour info, c'est des poupées datant de la fin du 19ème siècle qui représentent des personnes noires et elles sont interdites aux, U... aux UK à présent car elles est raciste. Ah eh ben, D'accord. Euh, nous sommes tombés, euh... si ça peut vous aider, il existe un petit ad qui permet de traduire en français. Ouais, mais y a... ça s'appelle Google aussi, on... des fois on l'utilise et j'y ai pensé. pendant que Tu veux qu'on le fasse maintenant Non, c'est bon. <rire> En fait, on fait la... on... des fois on galère, des fois on galère pas. Mais euh, là, on a commencé un peu fatigué, donc euh, ça se voit. Donc elle a. Ok, bon, voilà. Le centre a attiré beaucoup de. une grande partie de l'attention de la presse, euh, incluant une visite du, du Evening Standard, pour lequel l'Eschmer a posé euh, en prétendant finir une de ses peintures. Quand l'histoire.. Euh, quand quand la, le, le, le truc, le papier est sorti, avec le la mention, l'artiste.. <rire> l'artiste... Un, un. Comment Disappointment. Une déception dans la vraie vie. Voilà. Euh, en fait.. Elle, elle faisait pas beaucoup de peinture à ce moment-là et elle a trouvé. Euh, que euh, l'esthétique vorticiste était trop abstraite et manquait de dimension humaine. Ensuite, on a un petit paragraphe sur T.E. Euh, Ulm. Ulm. Euh, donc elle a rencontré donc, euh, le critique et poète T.U. Ulms euh, quand Lewis l'a amené au Rebel Art Center, euh... Euh, je sais pas si on va tout lire C'est pas très intéressant ça parle que de lui Ok Je suis en train de le lire en, en parallèle Oui ça parle beaucoup beaucoup de lui euh... Oui c'est lui et le mec de Kate quoi. Ok ok ok euh... Ouais c'est un peu bizarre Ouais c'est euh, ok d'accord Ouais ok super en plus, euh, ouais, ouais. Donc là, on est à After the Vorticism directement après le paragraphe sur le mec, là Bah tu veux. Ah ouais, d'accord. Okay. Euh, sur ça, non, mais en fait, bon. <rire> euh, Donc en 1915, les Schmir a euh, pris ses distances avec le vorticisme et elle n'est elle plus apparue euh, dans les peintures de William Roberts. Non. Si, elle n'est pas, pas apparue dans la peinture de Vorticisme at the restaurant de la Tour Eiffel, euh, Spring 1915. Euh, contrairement aux autres peintres euh, femmes importantes dans le mouvement vorticisme comme Jessica Dismore et Helen Saunders. Saunders sont là déjà ouvertes aussi, il me semble. Hein. Non. Je ne sais plus. Je vais vérifier. Euh, qui, ont qui avaient toutes les deux euh, signé le, le manifeste de, dans Blast. Euh, et donc leschemire a plus tard euh, décrit Dismore et Sanders. Comme, ah ouais. Comme euh, qui étaient toutes les deux des, des amoureuses de Lewis. Ouais, j'ai pas envie de lire cette phrase. Ok. Ouais, c'est un peu... Euh, L'ensemble de, de cette page est un peu complexe. Hein. Euh, Dites-nous s'il y a besoin de faire avertissement n'hésitez pas. Donc, après, on nous parle de la Première Guerre mondiale, donc où elle est devenue nurse. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant D'intéressant, pardon. Bah, là, c'est des rencontres, des lettres. De... Ouais. Ok, ok. Euh, Sextoy. <rire> ouais, on lit, tu lis en travers. Quand on lit en travers, il y a des trucs sur le cul, donc euh, voilà. Et, et des gens qui veulent se tuer. Très bien. C est, c est génial. Ensuite, il y a un paragraphe sur Ethel Kimball White. Euh... Bon, elle était en relation avec non, lui. En, même ça, temps. en fait, okay. ça parle que Adele à travers ses relations, en fait. La page, j'ai l'impression. Oui, bah oui. Après la guerre, euh... donc elle est devenue euh... milliner, là, qu'on Qu a traduit comme chapelière, mais je pense que c'est pas ça. Euh... Elle a fait une robe pour Vanessa Belle. Et un chapeau sous la commission, enfin qui a été commandé par plusieurs productions théâtrales. Et donc elle prend sa retraite en 1950. Elle vit à Chelsea, ok. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, bon, ok. On ne sait pas grand-chose, hein. Bah, à part, part c'est ce euh, l'over Voilà, c'est ce que, que ce que disait petit Cancan Mais moi, c'est moi, c'est le genre de page qui m'insupporte. Parce que c'est clairement le, le, le genre de page en fait où, où ça parle pas du truc quoi. Il y a un paragraphe et après c'est tous les hommes de sa vie euh, en, en moi pas réunis quoi euh, pour la ref, <coughs> euh, Donc du coup, je sais pas ce que c'est. Ah mais tu, tu ne veux pas savoir je pense. <rire> Bref. Euh, 1981, le, du coup le recensement c'est pas ça. Non. Euh, la première fois qu'elle rencontre, non. Non, il n'y a pas dans ce passage là, je crois. Euh, L'amour la, romantique. En fait, on ne sait pas vraiment si elle a exposé, parce qu'ils disent même qu'elle n'a pas fait beaucoup de peinture. Bah là, ils disent elle a été modèle. Oui, mais on s'en fie de ça. Oui. Euh, elle écrit. Ils sont Là, il y a le Rebel Art Center. Bah sinon il y a le.. Là euh, elle a prétend, prétend euh, finir une de ses peintures hein, qui a été publiée euh, dans, dans un ça, magazine. C'est bizarre. Bah oui. Ce serait, euh, ce serait quand même. Euh... Déjà en plus elle prétend finir l'œuvre qui est déjà en plus encadrée alors que l'encadrage normalement c'est à la fin, si vous connaissez le principe. 4. Encadrement, oh, c'est bon, euh, on invente les fr la, le français, ici. Euh... <rire> euh... Non, mais elle a sûrement fait des expos euh, à la galerie ou avec le mouvement euh, vorticisme, hein, mais euh, c'est pas dans la fiche, en tout cas. Et tout en bas, il a pas de liste d'expos. En fait, on est directement dans les... Ouais, notre note ses références. Euh, Peut-être qu'il y a OER. Ouais, hein. bon, on, on va checker OER, hein. mais euh, ça, ça sent le manque de ressources. Hein. Par contre il y a quand même eu cette œuvre là quoi, qui est... Euh, pas la même que ça d'ailleurs. Mmh. Non mais c'est même ça pas signé à son elle. nom en fait. Mais non c'est pas elle, c'est le modèle. C'est modèle, oui. elle a pas fait de peinture hein. ouais. Ils disent que de toute façon il y a rien qui a survécu de ces peintures donc, euh. Ah bah voilà, comme ça... Peut-être on sait rien hein, c'est tout. Le recadrage de 13800 en excusez-moi, excusez-moi... C'était pas moi en plus qui, qui recadrait là sur le coup <rire> non, elle n'existe pas En tout cas pas sur EWR Non, bah J'ai partagé d'ailleurs dans le Discord euh, Le le, re, le, pack, le catalogue Enfin les ressources que BNF a mis en place a Organisé pour Les femmes artistes mm -hmm. Voilà, l'enfer On n'a jamais fini Bon du coup, euh, manque de ressources hein Ouais je pense que on peut mettre ça On peut mettre ça Hop euh, je la rajoute en bas aussi parce que ça ça va changer vite Bon je vous montre comment ça se fait parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait en vrai Ah pardon excusez-moi Je reviens là-haut Lol <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Je me trompe de bouton. Ah. Donc, euh, le manque de ressources est tout en bas. C'est en rouge. Avant, c'était en haut. Devenir <rire> sur le stream. <rire> D'ailleurs, Agneta Poider, je vais pas m'ajouter sur le Frama. Euh, oui, oui, euh, oui. Parce qu'il y a eu le tch tch, -tch, -tch, -tch. donc du coup, ah. voilà, ça fait comme si c'était le début, tu vois. Ah, d'accord, entendu. j'arrive pas à suivre, oui, mais parce que tu l'as les... pas entendu, tu regardais pas, donc du coup, euh, c'est normal. Quand je te dis, je fais des bêtises, c'était, je fais des bêtises, vraiment. D'accord. Bon, alors, ok, on va refaire notre truc, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. Bim. Bim. Bon du coup, euh, je l'enlève de Twitter. Euh, parce qu'il manque de ressources, je, je les enlève de Twitter. Je prépare la suite. Ah, on espère qu'on n'est pas que des pages en anglais aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais non, mais on va t'inquiète, on, on va traduire euh, direct, parce que c'est vrai, Menedi l'a rappelé, on peut traduire en vrai, on a Internet, figure-toi. Mm -hmm. Voilà, euh, c'est important de se, de se le rappeler. Euh, nous sommes actuellement en train d'utiliser Internet, euh, ça peut aider. Donc... Lequel on vient de l'ouvrir. Euh, Laurence Atkinson, je vais juste vérifier parce que je crois que pas vérifié, je n'ai pas vérifié dans Framapad. Tac, tac, tac. Si, j'avais vérifié en plus. Euh, donc on l'avait jamais faite. Okay. Je la rajoute. Donc là, on, a, on vient de... Enlever pour ajouter, rappelez-vous. Ouais. On est toujours à 98. J'ai toujours pas fait le compteur de... Euh, <rire> Jusqu'à la fin, mais je pense que c'est dead, non. Euh, hop. Dead. Euh, Catherine Donson... Giles. Euh, Mm -hmm. Allez, on va traduire tout de suite, hein, parce que euh, on n'est pas là pour euh, prendre 15 ans. On n'est pas là pour niser. Voilà, les meilleures traductions, c'est les traductions à l'arrache. Ok, et ben on y va. Euh, donc, Catherine Dawson-Gills. Née en 1878, morte en 1955, était une aquarelliste euh, moderniste. Donc elle est née le 31 juillet 78 à Lewinsham dans le sud-est de Londres. Il euh, répète encore en 1878 si on n'avait pas compris. Elle a fréquenté le, la Goldsmith euh, University of London à New Cross en 1900 et plus tard la Royal Academy. Elle a étudié avec le peintre américain Max Baume à Étaples, Etaples, en France. Je ne sais même pas où c'est Étaples, euh, en France, dans le cadre de la colonie d'art d'Étaples. En 1904, j'ai pas du tout fini. Euh, voilà. En 1904, elle rencontre le peintre et, la peintre et illustratrice anglaise Jessica Dismore, condisciple de Etaples à Étaples, avec qui elle se lie d'amitié pour la vie. Euh, Gilles a voyagé à travers l'Europe et l'Afrique du Nord au cours de la, des années 1920 et 1930 lors de voyages de peinture et elle a également peint de nombreuses scènes d'étaples Dismore est membre du mouvement vorticiste et elle a partagé sa maison dans les années 1930 et a peint son portrait euh, Quoi Ah elle a sûrement du coup partagé sa maison et peint son portrait, le portrait de euh, l'artiste Catherine euh, Dawson-Gilles, hein, je suppose. Euh, Gilles a exposé avec le New English Art Club dans les années 20 et a présenté une exposition personnelle d'aquarelles et de gouache aux Claridge Galleries. Elle expose avec la Roman Catholic Guild of Artists, avec Glyn Philpot et Eric Gilles dans les années 1930. Est-ce que euh, Glyn uh, Philpott uh, c'est une, une femme Oui. Non, on ne sait pas. Quand on est sur la traduction, euh, on sait jamais. Non, c'est It was euh, homme. du homme. Ok. Euh, L'artiste, l'art pardon, de euh, Dismore et, et Gilles a été montré dans une exposition conjointe à la Fine Art Society de Londres en 2000. Les œuvres notables d'elle incluent Les Toits de Village, Le Sud de la France, Un crayon et une aquarelle de 1930. Un crayon, une œuvre crayon et aquarelle de 1930. Voilà, c'est fini, la page est finie, et on nous a cité trois expositions avec des dates trop floues qui sont 1920 et 1930. Donc euh, il va falloir creuser pour trouver une date plus euh, pertinente. Il mmh. y a des liens. Étaples hein. est une commune du Pas-de-Calais, sur les bords de la Manche, en dessous de Boulogne-sur-Mer. Merci, petit Cancan. Merci, petit Cancan. Et est-ce que c'est beau On va voir, sûrement. J'ouvre ça, j'ai cliqué au pif. Ah, faut payer. <rire> bon, non. non. Au revoir. Les dates... Ça... Oh là là. Car la fatigue et les blagues, ça devient compliqué, mon cerveau il est en mode Ah ouais, je comprends... Non, je comprends pas en fait. Euh... Artie, ça va pas aider. Hein. Non, on va avoir des œuvres, mais on va pas avoir... Après, il y a Carrier Outlight. Ah, on n'a pas vu les œuvres d'ailleurs. de. Ah, oui, mais parce qu'on n'a pas trouvé sa date, donc on n'a pas regardé. Mais... On peut regarder, on va voir. Bah, on en a vu deux, en vrai, il y a, y a aucune trace de ces ça. C'est vrai qu'il y a aucune trace de ça. Hein. J'ai oublié. Euh, bon, euh, aware mmh, On peut regarder, essayer. Mais ça, c'est en anglais Oui, c'est déjà traduit, en fait. Ok, d'accord. Euh... De toute façon, on a pris la page anglais pour la traduire, on n'a pas fait hein, la version anglaise directe, donc. Euh, ça oui. veut dire que. que n'a pas. Va falloir creuser pour avoir les dates. Bah oui! C'est vrai, du coup, c'est vrai que c'est. C'est oui, vrai suivre. que c'est comme les truffes. <rire> c'est compliqué à C'est comme les truffes. Mais je sais pas s'il faut élever des animaux spécialement pour ça. Bon, aware non plus. Oh, je sens qu'on va tomber que sur des manques de ressources aujourd'hui. Mais c'est dommage parce que là, on trouve des infos, c'est juste. Ah, peut-être pas avec verreur. Bon, ok. Euh. Barns... Barnbees ça c'est Royal Academy ça peut être, être un peu plus intéressant hein. Royal Academy c'est tous les ouais, ouais, c'est ouais, tous ouais, les lieux d'art t'as raison oh, y Y'a rien <rire> y a que d'art Et si tu mets... Euh... Elle faisait partie... De... Elle, était... elle était la Royal Academy. Donc en fait, c'est écrit comme quoi elle était ouais, ouais, ouais. la Royal Academy. Elle a mmh. quitté en 1903. Mmh. Donc on peut soupçonner que c'est après 1903 déjà qu'elle a commencé. Mais par contre, on n'a rien d'autre. Si tu reviens sur la page Wikipédia... Voilà. Et que tu fais... Euh... Contribuer Non, pas du tout. Euh, tu descends... Là où il parle de la première exposition. Euh... Tac tac tac, à son portrait. Après encore. Euh, voilà, elle a exposé avec le New English Art Club dans les années euh, 20. Donc ah, ça. Peut euh... C'est peut-être le New English... Peut-être qu'il faudrait trouver le... le Le groupe en fait, du coup. Ouais, est que oui. Parce que du côté du groupe, on doit savoir la date. Bon, on va regarder vite fait. Hein. Ça, c'est les membres, ok, références. Non. Euh, Là, il parle de euh, l'histoire ça 1920. Est-ce qu'il y a 1920 quelque part est que 1886 Non. Non, il n'y a que les noms. Hmm. Mais peut-être si tu tapes conjointement dans les recherches Google. Uh, new, uh, new English. Voilà. Et le nom de la nana. On va trouver, on va trouver. <rire> bah là tu vas, as mis deux fois le nom de là. Ah oui. <rire> bah, C'est bizarre, on trouve rien. Donc évidemment, bah la page Wikipédia, oui. Euh, en 1920, oui. Ouais, en fait ils disent tout le temps dans les années 20 quoi. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Non, on va jamais trouver. Oh là là. Sinon il y a le Claridge Galleries, donc c'est l'exposition personnelle. Ouais. Allez, deuxième essai. En fait, c'est que la même page. C'est la même <rire> phrase. En fait, c'est <rire> la même phrase à chaque fois. Bon, ben écoutez... Euh... Et si tu mets... Euh... En fait, c'est les miroirs de Wiki, wesh. Ouais. Si tu mets Catherine Dawson Gilles, et que, entre les guillemets, tu mets Exhibition. Juste. Ok. C'est ça, hein Ex Oui, oui, c'est ça. Ah, et Bichon, c'est ça, comme ça que ça s'écrit mm -hmm. Oui. Queer Place. Ça, on l'a vu 50 fois, ce ouais. titre là. Je viens de voir le titre. Là, il y a une date d'œuvre. Mais ouais. c'est pas une date de démonstration. Après, il y a une date d'oeuvre, Unsung un Heroines, donc on va, on va regarder. Peut-être que c'est un peu euh, genre euh, de Tumblr euh, spécifique à ça, quoi. rien du tout. Les, les contrées d'internet. On... Non. Je n'arrive euh... même pas à lire. Je vais mettre mes lunettes, en fait. Il y a une date, il y a 1936. Bah non. Bah, by Jill Stu, Gerso de Rachel Levy, who commissioned Work. en 1936. Ouais, ben bah voilà. Rien. Nous n'avons rien ce soir. Nous n'avons de... rien. Bon bah ce de... voilà, on en a fait quatre <rire> Bonne nuit. <rire> ouais. LOL. Bon, attendez. Hein, bah non, c'est dommage. Deuxième. Donc, s'il vous plaît, euh, si un jour vous écrivez des pages Wikipédia pour la prospérité, euh, pour des gens, La postérité, d'ailleurs, pardon. Pour des gens, s'il vous plaît, euh, n'écrivez pas dans les années 2010. Voilà, essayez, s'il vous plaît, de faire l'effort de trouver la date des choses. Ouais. Par mais... exemple, si vous écrivez dans une biographie, euh, Chronologie des femmes artistes a eu lieu. De, à, de, voilà, mettez pas juste euh, de euh, euh, 2021 à euh, 2026, par exemple, mettez ouais. euh, des mois. Tu veux dire qu'on va rester dans l'histoire <rire> Non mais, mettez des mois précis, des choses précises de ouais, la ouais. vie. Et, euh, et, si, et tout à l'heure on a vu une, une page Wikipédia très précise, mais sur les relations des gens. Ouais c'est ça, euh... arrêter les relationnages et... Euh, et mettez des choses, euh, bah, concrètes. En fait, si ça peut être une relation de travail, par exemple, peut-être, ça peut être intéressant, d'amitié, de, de, de, de, d'amour, pourquoi pas, si ça influe dans le travail. Là, tout à l'heure, c'était gratuit, pour pouvoir parler d'homme, euh, bizarre, quoi. Euh, bon. Est-ce que, est que tout homme qui se bat pour l'amour d'une femme est un homme bizarre non, non, je suis désolé D'après ce que j'ai lu en travers tout à l'heure Ça parlait de tuer des gens Je sais pas si, tu vois Chronologie des femmes artistes a commencé le 24 avril Dans les années 2010 J'imagine, on aurait fait 12 ans Mais pas dans les années 2010, t'exagères, Raving Bell Ça existait avec Twitch dans les années 2010 Bah oui Oui, oui ouais Mais nous, on n'avait pas une bonne connexion dans les années 2010 Ouais, nous on était à la, on était à la H, à l'époque. <rire> nous on était. Euh... Voilà. Moi j'envoyais en des, encore des pigeons voyageurs. Ah, bien sûr. Tu te rappelles de René le pigeon voyageur <rire> <rire> N'importe quoi. <rire> il nous manque, il nous manque. Euh, il était plus rapide que la poste. Ouais. Pa paix à son âme. Il était plus rapide que les colis du PS. Non! Oh, Sa oh, oh, <rire> <ça> taille! <rire> Ouah, j'ai entendu! Sa taille! D'ailleurs, euh, si, si vous voulez utiliser ce clip UPS dans vos pubs, n'hésitez pas! Euh, euh, <rire> Marcel le, Bijon, -vous. René, René René. Oh, le Pigeon, rappelez-vous! René, René! Oh, voyons! René le C'est vrai que Marcel, c'était son deuxième prénom. René ouais. Marcel, il s'appelait. Il <rire> n'y a plus personne. Y'a plus personne avec nous voilà ah, Ça rigole, ça rigole Mais quand on rigole nous, personne rigole hein. Ouais oh, ouais, ouais, je vois, hein. Bon Je vois, hein. Euh... Donc, euh... Je me rappelle de Raphaël, le préposé au signaux de fumée dans mon enfance Merde <rire> Ah, qu'est-ce qu'on rigolait Quand tu rentrais, <rire> la maison Il <rire> <rire> <Tuaient> le graillon <rire> <rire> c'est nul <rire> C'est archi nul On <rire> c'est gratuit oh, Ah bah voilà Tomate, juste Ah bon Concerné <rire> Nous, alors, ici nous prenons les, les paroles des concernés bien entendu <rire> Du coup non, mais parce que... Que nous attendons ton retour sur le, ton colis UPS <rire> C'est parce que je, fais, je faisais la blague parce que, parce que, bien entendu, ça avait un, un, fond, euh, un fond concret de, oui, de, de, euh, de réalité. Hein. Petite, euh, On sait tous que... Je... Voilà. Plus jamais euh, j'offre des cadeaux. <rire> c'est décidé. <rire> c'est fini. J'essaye hein, de m'y mettre. Il paraît que c'est une pratique sociale acceptée dans le monde. Mais euh, là, c'est fini. <rire> là, c'est fini. J'ai attendu 4 mois, wesh, pour juste offrir un cadeau. Écoutez ce conseil d'écriture. Merci, euh, petit cancan, euh, de, de ce clip magnifique. Et j'espère qu'on aura le, le clip de René Marcel <rire> <rire> et de Raphaël, le préciposé <rire> au fond <fait rire> <de temps. rire> <rire> Ah là là. On relate. Ouais, ouais, on relate. Étrangement, UPS, un hein, une mauvaise... Bref. Étrangement, je sais pas. Vraiment. Mais parce qu'un jour, c'était un truc qui marchait et qui était. Euh... Euh, au-dessus c'est un service au-dessus de la poste tu vois Mais quand tu pouvais te payer UPS c'était genre euh, un truc qui marchait quand au tu final, voulais pas passer par la poste au final est-ce que le finalement le on, on a été vendu par une pub de, de, un, de ah non c'était FedEx la pub avec euh, Solomon parce que tu vois est-ce qu'on n'a pas été vendu par ce genre de truc là tu vois ouais on avait des pubs UPS qui faisaient que genre c'était bien avant ouais mm. Mm. Mm. Mm. Euh... Et ben figurez-vous que moi j'ai une petite anecdote très drôle euh, Qui est pas drôle d'ailleurs <rire> <rire> Je vais aller chercher de l'eau Je vais aller chercher de l'eau Je mais mais... te laisse raconter ton anecdote En fait c'est une anecdote, anecdote où j'ai un peu pas compris le, le principe <rire> <C 'est> euh... <rire> <'est> L'anecdote <rire> qui commence <rire> mal ouais, quoi, au, au travail euh, des fois je fais appel à des, euh, à des petits euh, monsieur et des petites dames Qui font du vélo euh, cargo pour faire des livraisons et la dernière fois, il y a un mec qui est arrivé, il a chargé ce qu'il ce qu avait à prendre, et après il m'a dit, ah mais le client d'avant il m'a donné ça, mais j'ai pas trop vérifié si la taille qu'il avait mise c'était la même, et c'était une valise, genre une valise remplie, mais une valise, enfin un truc qu'on peut prendre quand on part en vacances. quoi. Du coup je me suis dit, il y, des... y a des gens qui font transiter leur valise par euh, coursier à vélo, et... et je trouvais ça très bizarre. Euh, bah du coup je sais pas ce que vous en pensez voilà mais moi j'ai trouvé ça bizarre non c'était pas la valise RTL c'était c'était une vraie c'était une vraie valise genre en mode T'as fait, je sais pas, ou peut-être c'était un gars, il a, mis des... il a mis un matos de quelque chose dans ce sac-là, il l'a fait livrer à quelqu'un, je sais pas, mais c'était trop bizarre. Je me suis dit... Euh... C'était la valise de Benalla, moi j'ai envie de dire, c'était le coffre, <rire> on l'a retrouvé. La méga flemme des gens. <rire> moi j'ai payé un coursier euh, à vélo pour emmener ma valise euh, à l'aéroport, parce que j'avais pas envie de la porter. Ou à la gare, ou à la gare ça marche. Sinon, sinon ça peut être aussi euh, la valise des Balkany. Ouais, non, elle était pas assez belle pour être la valise des Balkany. Bref, euh, fin de l'anecdote, voilà. C'est vrai qu'ils sont un peu fancy au niveau de, au niveau de, la, de la classe, ouais. euh, les, les, les Balkanis. Je pense pas qu'ils appellent un coursier à vélo pour... Euh, ils appellent un chauffeur privé. Alors, tu sais, les, les, plus gros, les, les plus gros sous, je pense, ça va se trimballe très rapidement avec... Justement pas la classe que, que tu attends. Tu vois, tu vas pas le, le mettre dans, avec des menottes et tout pour pouvoir dire, « Regardez, je me balade avec de l'argent, tu vois. » Alors si avec Carlos Ghosn dedans, il est petit, hein. Mais euh, ou plié, ou très bien plié. Je sais pas. Ah bah on, a, on a vu la malle. Elle était grande, la malle, non La malle, c'était oui, clairement une malle. Louis, Louis Vuitton, bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une pub, Louis Vuitton, bien entendu. Euh, Louis Vuitton, LVMH. Ah non, c'est ah, Arnaud Je sais plus qui c'est. Bref. Euh, vous, milliardaires qui voulez, euh, qui roulez sur l'argent de, des Français, euh, nous... Euh, nous pouvons faire une pub en, faisant, euh, en montrant une malle... Dans, dans, dans une sorte de, de grand conteneur, euh, à côté d'un aéroport, tu vois, c'est un peu, ça ressemble à un aéroport, on met une malle Louis Vuitton en plein milieu, et là, tout d'un coup, il y a un mec qui sort dedans. Et je pense que ça, c'est la pub de 2022-2023, non Qu'en pensez-vous de Louis Vuitton Oui, parce que je pense que, ça, je pense que clairement, le mec, c est, c est, c est, si on parle de mal, en général, tu parles Louis Vuitton. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez partir euh, en vacances au Japon. Va-t-il hein. bah, demander le sponsor d'un milliardaire Bien entendu. Moi, je, moi si, si si la, si la sponsor d'un milliardaire, euh, c'est euh, <rire> de, de, de me foutre d'eux, de, moi, je, je suis pour. Il hein. n'y euh, a pas de problème. Je redistribuerai, euh, bien sûr, hein, le ruissellement, tout ça, les promesses de dons et les promesses de vote, vous connaissez. Lol. Mais bien sûr que ça oui. n'arrivera pas, bien entendu. Ça me ferait mal. Je peux comprendre. Pour aller avec la chaîne. <rire> il va mal. Oui, en effet. Alors non, parce que c'est la référence à, à Carlos Gunn, bien entendu. Et de, et de, euh, et de la, la, la façon dont, euh, dont l'Europe, son... Euh, « Dieu, ouais, en fait, il y a un mec qui est arrivé sur notre territoire, ok. <rire> » C'est insu... Mais du un... coup, il a voyagé gratuitement <rire> Ah, c'est une bonne question Je pense que oui Par contre, il y a un gars qui a payé cher en frais le, de pense, supplémentaires je, je, je pour je mettre dans que, la malle. Je pense qu'on peut dire, clairement, qu'il euh, n'a pas été déclaré à la, à la douane. Ben non. Mais ils ont, par contre, il a dû dire combien en valait, le, co combien valait le, le, le contenu de sa valise, et pourquoi elle était si lourde, parce que quand tu vas à l'aéroport et que as une valise oui, de ça 80 kg, serait... tu payes beaucoup. Oui, mais quand euh, c'est une, une malle Vuitton, tu ne te demandes pas. Bah si, bien non sûr. je pense que ça, ça se je demande... te jure que la, ça ma... la, dame, la, madame, la madame qui enregistre la valise, qui te dit mettez la valise sur le tapis... Ça se demande pas aux riches, ça c'est un truc de pauvre de payer tes 80 kilos là. Je suis sûr. Bon. Ah, parce qu'eux ils payent des billets où déjà il y a 100 kilos sur le billet, c'est Non, actuel, hein. ils s'en foutent, c'est jet privé, à slash, euh, tu vois, t'as tout, tout l'aéroport qui est à toi. Ah, ouais, tu pourrais. Bah oui, okay, t'es okay. aidé par tes poteaux bien milliardaires aussi. Attends. Je comprends. Euh, euh... Rappelons, rappelons que Jeff Bezos euh, a quand même cassé euh, un pont pour faire passer son yacht. Donc, déjà, il a acheté un Est yacht. Est-ce qu'il l'a reconstruit Est-ce que l'histoire a besoin de savoir <rire> si ça a été reconstruit <rire> Le oui. mec, déjà, de base, il a un problème. Il a un yacht plus grand qu'un plus, plus qu pont, quoi. C'était un jet privé. Je ne sais pas à quel point c'est la même presse dire, hein. Ouais, bah, tu sais. Les jets privés peuvent se balader de partout, hein, la preuve. Hein. C'est pour ça qu'Elon Musk était vénère aussi, euh, de, de, du fait qu'il soit suivi. D'ailleurs, Petit Cancan a fait un beau topo dessus. De, de... Mardi. Bon, et si on continuait Parce que c'est bien de cracher. Une belle expression, de mer, mais... euh, nom de pinceau. Je suis pas sûr que c'est une bonne traduction, mais. Euh... Non, non, mais c'est en français, là. Hein. Bah non, tu l'as traduite. FR. Hmm. <rire> C'est bon, hein? FR! <rire> okay. Ça pas, hein. FR! Ça y je t'ai saoulé parce que j'ai dit FR! Ouais. Bon, alors, euh, Gertrude Anna Bertha Hermès, membre de l'Ordre de l'Empire Britannique, membre de la Royal Academy. Euh, est une artiste anglaise pratiquant la xylographie, la gravure et la sculpture. Qu'est-ce que la xylographie euh, qu On a vu. l'a xylographie on a vu la dernière fois, c'est une sorte de, de gravure, je crois, de mémoire. On ah a bon vu, On l'a vu la dernière fois. La xylo. xylo, xylo, ça veut dire. Euh, plaque C'est des plaques de cuivre, je crois. Une gravure en taille d'épargne sur un support en bois. Ah non la plus ancienne technique permettant l'impression de motifs sur le support. Ah oui, donc du coup, tu prends du bois, tu fais des, tu fais des montagnes et des, et des vallées, et après tu, euh, tu euh, postes Temprime. la feuille et puis, Ouais, voilà. c'est comme un tampon géant, quoi. Et c'est pourquoi un xylophone, alors Bah parce que c'est du... C'est pas du bois, un xylophone. Voilà T'as compris Non. <rire> c'est des montagnes et des vallées. Ok. Ça fait, tu vois, quand tu tapes, ça fait une vallée, et l'autre ah, ouais. fait une montagne. <rire> Ouais, j'accepte <rire> cette définition. Ok. Et vu que ça tape sur un bouton euh, rond, mm. euh, tu vois Ok. Ok, très bien. <rire> tu peux avancer encore un peu dans la page, s'il te plaît, parce qu'après, tu vas me créer dessus. Euh... Oh, je... Gertrude Anna Bertha Hermès est née le 18 août 1901 à Buckle. Buckle. Buckle. Le... Parce que c'est le bois qui résonne. Dans ouais. le Kent. Ses parents Louis-Auguste Hermès et Hélène, née euh, Gerdès, étaient d'origine originaire d'Altena, près de Dortmund, en Allemagne. Vers 1921, elle suit l'enseignement de la Birkenham School of Arts, et en 1922, elle s'inscrit à la Leon Underwood Brook Green School of Painting and Sculpture, où elle retrouve d'autres étudiants dont Helen euh, Agar, Raymond Coxon, Henry Moore et Blair Stanton qu'elle épouse en 1926. Ils se séparent en 1931 et divorcent en 1933. Il me semble, cher ami, que Hélène Agar est déjà ouais, une artiste que nous avions euh, vue. Qu'est-ce qu'il s'est dit comme bêtise J'ai vu que tu as J'ai perdu trois. J'ai t... perdu mon cerveau pendant la phrase de, de Bell Ok, ok. Ok. Et épisode 6 de la, de la saison 1, j'ai l'impression. 2. Ça remonte, hein. oh là là. Très bien. Euh, continuons. Euh, Gertrude Hermès expose régulièrement à la Royal Academy à partir de 1934. Merci. Ainsi qu'à l'exposition internationale de Venise en 1939. Tu peux retenir 1934, s'il te plaît. 1939, il y a trois ans, tu dit Non, j'ai ah dit okay. 1934 d'abord. En 1937, Gertrude Hermès répond à une commande pour le pavillon britannique de l'exposition universelle de Paris. Elle travaille au Canada de 1940 à 1945. Elle enseigne la gravure sur bois et la linogravure à la Central School of Art de Londres, aujourd'hui le centre Saint-Martin, à la fin des années 40, de la fin des années 40 au début des années 50. Euh, elle a dirigé également une classe de dessin pour le Zoo de Londres. Elle enseigne l'impression à partir de blocs gravés de bois ou de linolum au euh, Royal Academy Schools à partir de 1966. Elle est élue membre associée de l'Académie royale en 1963 et académicienne royale titulaire en 1971. Elle est reçue au sein de l'Ordre de l'Empire britannique en 1981. Son œuvre est visible dans de nombreuses collections publiques, dont la Tate Gallery et la National Portrait Gallery. Son travail se trouve également dans des collections privées, dont un bronze fondu autour de 1926, qui s'appelle Swallow, heurtoir de porte de la collection de David Bowie. Alors, euh, moi je mettrais pas ça comme heurtoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire un heurtoir de porte, mais genre c'est juste un truc pour bloquer ta porte. Oui. Et ça a une forme de tête. Oui. C'est spé quand même. Collection Et donc David Bowie, il a acheté le bronze de Conrad Noël. Euh... Voilà. Ok. Ben merci. Ah, 12 bis s'est énervé un peu, là. Non, non, non, il fait son il fait son travail. Ok. Il a, il, a, il a dit ce que nous faisions, euh, les biais, mmh. ainsi que le frama, mmh. et l'artiste que nous faisions. Ben d'accord. Voilà. Et Wisebot a rattrapé en disant à Youtube, euh, voilà où on en est pour euh, la vidéo. C'est pour horter la, la porte au lieu de t'éclater les phalanges. Ouais mais c'est moche, enfin je sais pas, tu peux pas acheter juste un bloqueur de porte comme tout le monde Genre un truc en bois quoi genre, genre un pavé quoi Bah ouais, genre pas une tête en bronze, enfin ça coûte cher euh, pour bloquer une porte. Ça fait aussi plus de bruit que simplement ta main. Ouais Pas faux. Ça je suis d'accord. Ah non, le... attends, toi tu penses que c'est pour bloquer la porte alors que ah. le heurtoir c'est le shtunk shtunk. J'ai compris Pardon Mais moi je suis un culte donc je sais pas ce que c'est un heurtoir de porte. Putain, euh... culte c'est faux ça Bah euh, je sais pas ce que c'est un Oui, un tu ne connais pas le terme mais c'est en même temps très peu utilisé. Il y a très peu de heurtoir de, de porte dans le, de la France. Euh... Non mais je vois ce que c'est comme objet mais j'ai jamais su que ça s'appelait un heurtoir, tu vois, c'est tout. Oui, mais Pour moi c'est un truc vu, qui. Fait. Mais c'est quand même rare. <rire> ouais, d'accord. Ok. Et disons, ben. Disons que Maintenant, nous savons que tu n'as pas un manoir. Non. Voilà. Ça, c'est important. En tout cas, euh, bah, je trouve quand même, même que c'est de mauvais goût d'avoir oui, la tête d'un gars en toi. bronze pour faire un oratoire de porte. Hein, je suis mais... d'accord avec toi, petit cancanon. Parce que moi aussi, j'avais pas en tête là, sur le moment. C'est au moment de, au lieu de t'éclater les phalanges, j'ai commencé à réfléchir à l'histoire de la main et j'ai compris à ce moment-là. Merci, Raving Bell, d'ailleurs. Ok. Bah donc on a 1934. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait vraiment, euh, à part. Oh, euh... C'est mignon. Quoi <rire> Non, c'est pas vrai, ça. 34, du coup. Oui, mais on sait rien du tout de ce qu'elle faisait. Enfin, on sait les techniques qu'elle utilisait, mais on va découvrir ensemble ce qu'elle faisait comme On enchaîne travail. tout de suite sur les œuvres, parce que c'est la première qu'on trouve... Enchaînons euh... tout de suite sur les œuvres. <rire> <rire> Toi, à un moment, on va falloir que tu fasses ton œuvre toute seule. Hein. Bah non, je vais m'ennuyer. J'aurais personne pour me relancer. Mais si J'arriverai même pas à lire le chat et à être. Tu serais peut plus attendu que moi. Bien sûr. Ah moi je suis. Tu vois, genre les gens me connaissent un peu quoi. C'est parce que tout le monde veut que je fasse un live en jouant à Alexandra Lederman et quitation passion. Mais personne ne l'avoue. Un toc toc de porte. Oui, exactement. Tomato Juste adresse à C'est ça, ouais. Ouais, bah. Les nibblers Zoos sur Honnêt à John Juste John Kult. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Pourquoi De quoi Que euh... ah que que, que Nibbler est plus attendu que moi, mais si un peu quand même. Si, bah euh, disons que il a déjà un, un live tout seul donc. Euh... Ouais c'est ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait des petits poissons, des petits. Oh euh... mais attends, euh... <rire> on n'a jamais présenté des œuvres comme ça, ça rayon... euh, Nibler, pardon. Mais c'est cool. Qu'est-ce qu'on a jamais présenté des œuvres comme ça en disant, ouais, les petites fleurs, les trucs comme ça, bah, c'est des trucs marins. Après, on Là, dirait ça, un peu des... qu'il y a une, une, une botte au milieu, Non, c'est un mais... nénuphar, ça, un nénuphar, mais oui, regarde. Ah, ah ouais, bah d'accord, j'avais pas du tout compris que c'était un nénuphar, ok. Ouais, moi je pense qu'elle avait sous estimé la fanbase de, de Nibler. Moi j'ai trou... remarqué qu'il y avait des gens aussi qui me connaissaient que je ne connaissais pas. Mais internet est incroyable pour ça. Il y a des formes un peu phalliques dans ces trucs ou c'est moi qui délire Ah, c'est peut-être toi, hein, je sais pas. Bah, Celui-là, ça, ça ressemble un peu, j'avoue. Non, mais ce, ça, par exemple, tu vois c'est une, une main. Ah, c'est un pouce, ah ouais. Est-ce que, est <rire> que, est que les pouces sont des phallismes, des phallus <rire> cachés <rire> Bah, ça avait l'air, hein, je suis désolée. Ah, ah petit Concanou a aussi euh, compris que c'était phallus. Euh, phallus, euh, phallus. Bah, c'est phallo. phallo c'est phallo-centré. -centré. Phallo -centré, phallo c'est. J'ai mis longtemps à trouver la main. La fanbase, euh, on fait un très beau tandem. Oui, c'est vrai, c'est bien. Moi je, moi, je, moi, je préfère quand on est deux. Euh... C'est une révahlique. <rire> c'est ouf, C'est oui. ouf. Ok, bah, c'est en tout cas le. C'est vrai, que ça fait un peu, tu sais, coupe euh, de, de, trucs de, de trucs biologiques. Tu sais, quand tu mmh, montres en coupe, ça, oui. le sexe masculin ou le sexe tout, tout, tout érectile, en tout, en tout cas. Mais il y, euh, y a pas d'os dedans. Érectile, j'ai dit. C qui, c ça veut dire le, le truc qui, qui, qui, fré, qui prend érection. Euh... Les doigts sont-ils des objets phalliques <rire> Ça euh... dépend dans quel contexte, je pense. Et du, Mais... coup, et du, coup, euh, et du coup, ouais, en coupe ça fait un peu ça, parce que tu sais, t'as le, le corps caverneux. Je comprends maintenant ouais. pourquoi vous dites, euh, ouais, c'est phallique. Ça fait très voilà. biologique. Bon. Euh, en tout cas, on... juste pour revenir sur la technique, je crois qu'on n'avait pas encore vu d'œuvre euh, avec ce type de gravure. Parce qu'on a vu des gravures, mais pas avec des points et des lignes aussi petites. Je sais pas ce que t'en penses. Allô allô. Des gravures. Non non non, on n'a pas vu aussi précis. Tu étais où euh, es, Tu es parti euh, loin Non, j'étais en train de me repasser la phrase que j'ai dit parce qu'il y, et... y, y a des mal euh, mal dit. Est-ce que tu penses que tu peux les agrandir les trucs ou, ou elles sont pas assez grandes euh... Pff, Non, trop petites. Attends. Et en fait, le mieux, ce serait de trouver un site pour ça, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est une galère. tu t'avais taille en haut. Oui, non, mais j'ai. Je... T'as pas enchaîné avec ce que je disais Non, entendu. on n'a pas trouvé un site. On n'a pas trouvé un site pour regarder les trucs. <rire> les les doigts sont-ils des objets phaliques Bah, c'est une grande question. J'ai hein. répondu, ça dépend du contexte. C'est une autre question. Ça dépend du contexte. C'est tout. Oui, mais. Euh... Mais sur internet, on dit contexte, point d'exclamation, point d'exclamation, Tiens, en parlant de rapport faillite. Menhir. Mmh. Mais elle a fait de la sculpture aussi, parce que là, il y a un bouquin, par exemple, qui s'appelle The Sculpture of Gertrude Hermès. Mais je pense que euh, c'est déjà un peu de la sculpture, en fait, son, son taf. Oui, bah façon, oui, donc, vu euh... qu'elle fait des trucs sur bois, oui, tu as, tu as raison. Après on voit toujours le résultat qui est l'impression du truc, mais en vrai l'objet principal c'est euh, la gravure. quoi. Mmh. C'est marrant d'ailleurs, la manière dont on, on constamment sur ça, en fait, on ne montre pas le trop. J'aurais bien aimé faire un zoom dedans. Ouais, pour ou mais voir. le truc, c'est que, tu, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher du côté de Aware, parce que je pense que qu'Aware a des bonnes photos, mais là, il y a l'encre d'effet, on l'a vu plein de fois. Euh, je vais essayer de vous faire. de vous trouver ça. Moi aussi, j'aime bien ces œuvres. Gertrude. Elle n'y est pas, je pense. J'ai un pressentiment. Ça, ça prend 15 ans. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Ah bah forcément, j'ai cliqué sur celui où il y a des petits zizi. Il <rire> y, y, y, y a plein d'images. Ouais. Oui, parce que j'ai vu tout à l'heure... Euh... Mais par contre, je sais pas si on pourra les faire défiler. Ah, ah la main phallus. Alors, est-ce qu'on peut zoomer dans les, dans les trucs C'est plus une donc je crois pas. Euh, tu vas faire ça, ça va agrandir tout sauf l'image. Le... Ah Ah <rire> Ça a pas trop de sens qu'on fait. <rire> <rire> tu vois, on voit pas trop... Euh, ouais, oh d'accord. Ok, c'est naze. C'est naze Je peux le laisser à 150, c'est pas mal déjà. Il y a 12 photos donc on va pouvoir les regarder oh, entière. Ce qui est bien. Par contre, il n'y a pas les. Alors, par contre, je... Là, moi je fais un deuxième appel parce qu'on a fait l'appel pour l'écriture de Wikipédia. Mais s'il vous plaît, les légendes On connaît pas les noms des œuvres là. 3, c'est mm -hmm. compliqué. Sur internet, s'il vous plaît, les légendes, c'est important pour tout le monde en fait. Tout le monde. Pour les personnes qui font des, des, des, des recherches comme pour les personnes qui ne voient pas l'œuvre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez sympa. Mais c'est un miroir de nous-mêmes. <rire> Inversé, par contre. Attends. <rire> <rire> Merde. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ah. Mm -hmm. J'ai du mal à comprendre ce que c'est, hein, Un oiseau. Ah, c'est pas un oiseau qui plonge dans l'eau, ça Qui plonge dans la bouche d'un poisson. <rire> Je sais pas. Oui, avec cette technique-là. Non, mais de toute façon, là, on en a déjà la date, en fait. On... C'est surtout le nom. Alors, la personne a deux cheveux longs avec une moustache, by the way. Euh, un beau chardon, et on va zoomer sur ça. <rire> ça a zoomé sur la typo. Ça a l'air tellement galère de faire tous ces... Ch -ch -ch -ch -ch -là, euh... Bah tu prends ton temps, là, hein, surtout. Ça c'est peut-être de la linogravure ça. Pardon, euh, je sais pas si... Ouais, bon, ça c'est les nénoufades. Ok, on a fait le tour. J'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Tout le monde aime bien. On est, on est tous. Euh, okay. Qui n'aime pas Partez. <rire> Qui n'aime pas toi. Alors euh, la linogravure, sache que c'est hyper compliqué. chiant. Mais c'est pas très compliqué à s'y mettre. Non, je... mais c'est hyper chiant et ça fait très mal aux doigts. Et du coup, je peux direct te dire d'aller voir un, un Twitch. <rire> Euh, c'est Antipatriarcham qui fait de la ligne de gravure en ce moment en plus il euh, y a du il euh, y a des tutos euh, justement d'art donc euh, hop Twitch Antipatriarcham moi j'en ai fait euh, quand j'étais à la que attends peut-être qu'il euh, y a eu un changement de nom parce que c je crois que c'est p sur, euh, sur Twitter donc je sais pas s'il y a eu un changement de nom sur... non c'est euh, j'en ai fait dans un, un workshop euh, à la fac et je me souviens que c'était très dur d'être précis, qu'on avait fait euh, genre un truc sur une plaque de lino euh, à, à, molle, enfin c'est un peu mou le, le, le lino, dans mes souvenirs. C'est pas comme du bois euh, résistant en fait, t'as très peu de résistance, du coup ta gouge, elle, elle s'enfonce euh, assez vite. Et tu peux... C'est difficile... Enfin, dans mes souvenirs c'était difficile de maîtriser le... ce que tu faisais. Mais bon, après... Euh... En tout cas, allez voir Antipatriarcat, il bon, y a de la broderie, euh, beaucoup de sujets euh, justement sur... Euh sur, sur elle, elle est gileuse de... Elle est de cam féministe, donc allez voir. Euh, voilà. Il y a de la broderie, euh, en ce moment, et, euh, et de la lino, je crois. C'est peut-être cette semaine. J'ai vu passer l'info, mais euh, je, sais, je sais plus si c'était déjà passé, ou si c'est dans la suite de la semaine. Ok, 1934, du coup mm. Mais si tu veux, petit cancanou, on fera un, un workshop linogravure gravure si tu veux. Oui, oui, oui, parce que moi, j'avais fait, de toute façon, j'avais commencé à regarder le prix des, euh, des, des, cou des tailles, comment on dit, euh, les ciseaux. Les gouges. Des gouges, voilà. Attends, parce que j'avais mon super euh, fascicule de gravure un jour. Oui, mais on va pas regarder maintenant. Bah si, on est sur un live de femmes artistes. Euh... <rire> Je sais même pas où il est, voilà. Donc, euh, bonjour, vous êtes ici pour euh, Chronologie des Femmes Artistes, où on fait, euh, bien sûr, euh, la chronologie des Femmes Artistes. Alors, à la base, euh, j'étais accompagné par Nibbler, <rire> qui, actuellement, a décidé de se lancer dans un périple. Mais non, mais c'était euh, pas le Voilà, euh, suivez euh, les aventures de Nibbler euh, sur son compte, bien entendu, euh... <rire> euh, c'est euh, Twitch TV... Euh... Nibbler euh, euh, underscore S Pour pouvoir bon, oui. suivre le live en direct De cette recherche de <rire> euh, Mieux que euh, Mieux que tous les beergrills et compagnie hein, Bien entendu hum. euh, Pourquoi c'est grand C'est Mais... déjà C'est le mec qui, euh, qui soit... Euh, tu sais, le mec qui fait genre « Ouais, je suis perdu dans la forêt, euh, je vais survivre pour pouvoir retrouver l'humanité. » le, le, le, le, le, la, Voilà. « Ça en, me en, dit quelque chose sans me dire quelque chose. »« En mangeant cru, en faisant caca dans le sol. »« Et euh, mmh, mmh. <rire> c'est surtout ça que je me rappelle, bien entendu. »« Ça me dit oui, un peu Oui, c'est un peu le début du survivalisme, parce que les, les survivalistes se sont dit « Ah ouais, mais attendez, on peut faire ça On peut faire ça dans la nature ?» C'est à dire de sauter d'un euh, hélicoptère pour pouvoir euh, plonger dans l'eau et faire genre on est des gros bonhommes. Donc, euh, oui, bien entendu, et euh, sur le réalisme vient de là. Hein. Il n'y a pas que le il y en a d'autres. Hein. Non, mais je ne pense pas que ce soit l'heure de, de, de chercher, par contre, <rire> clairement. Hein. Non, mais, si tu veux, vas je cherche, prendre 600 ans. Je cherche juste 5 minutes. Aidez-moi aidez eh moi, je suis abandonné. Ok. Bon, alors du coup, moi, je continue. Hein. Bonjour. Euh, J'espère que vous n'avez pas du tout euh, de problème avec euh, l'ASMR, bruit de recherche bibliothèque. Euh, nous sommes ici, bien sûr, sur euh, le, le, le chronologie des femmes artistes. Euh, nous allons faire, aujourd'hui, de l'ASMR et on, on va continuer notre chronologie. Alors, j'essaie d'être très proche du micro pour éviter... Tout bruit dérangeant potentiel euh, dû à une recherche bibliographique euh, dans le futur euh, nous réussirons à y arriver je reviens sur euh, ma page voilà Gertrude Hems hmm. actuellement alors j'essaye de faire pas trop de bruit de bouche parce que je sais qu'il y a des problèmes aussi avec les je crois que c'est mis misopho la misophonie euh, pour tout ce qui est euh, glapissement et autres Arrête l'ASMR, 12 bis, je t'en supplie. Alors, euh, 12 bis, oui, euh, est un peu plus en ASMR, euh, crise. Euh, bonjour. En plus, je sais que j'ai augmenté les basses euh, pour ma voix, un petit peu. Parce que... <rire> parce qu'en fait, je suis très euh, en, en polyphonique euh, de la voix. C'est-à-dire que je passe très rapidement à de très aigu à très grave. Je sais pas si ça se dit polyphonique. <rire> euh, J'enlève. Euh, voilà, vous me voyez en train d'enlever les onglets que j'ai pas enlevé tout à l'heure. Hop. Heureux, j'ai pas trouvé. Ah, tiens, bon, bonjour <rire> euh, Comment était votre périple à Nagano J'ai pas trouvé ce que je voulais. <rire> C'est étrange Pourtant, je l'avais retrouvé beaucoup de fois, mais. Ah, euh, je crois que j'ai euh, rendu très triste, petit cancanou, avec la SNR. Je plus du yodel quand je fais le. Ah, d'accord. <rire> <Okay. rire> ah, je viens faire du yodel. Ah. Ah, mais moi, je suis très bon en yodel. Ah, comme cette femme qui parle, qui fait les chants de. Pour appeler ses vaches. Là. Désolé, petit cancanou, je t'envoie des cœurs. Euh, je sais que ça trigger, hein, de... la l'ASMR, donc, euh... En plus, t'as dit 12 bis, donc j'imagine que c'était pas moi, hein. euh, voilà. Je, je réécouterai ce passage pour, pour, pour bien m'insupporter, bien entendu. <rire> Vous doutez que je ne suis pas très... très sympa. C'est quand tu veux, en fait. Hein. Il y a un moment où on va commencer à faire la suite. Ah, pardon. Oui, parce que tu es, es toujours dans ta bibliographie, hein, je tiens à préciser. Euh... Mais euh, on peut commencer. Je crois qu'on va faire que deux artistes aujourd'hui. Hein, euh, on en a fait quatre, dont deux manquent de ressources. On peut en, en essayer d'en faire une de dernière, au mmh, cas où. Je parce pense. que je crois que ça peut être intéressant, mais... Juste, on vérifie qu'on ne l'a pas déjà faite, Vera Moulin. On jamais faite. On n'a jamais fait. On n'a jamais fait. Oui, ok Alors, Vera Molnar est une artiste française d'origine hongroise, née à Budapest le 5 janvier 1924. Elle est considérée comme une précurseur de l'art numérique et de l'art algorithmique. Imprégnée d'un héritage pictural caractéristique de l'Europe de l'Est, elle s'installe à Paris en 1947 afin de développer une œuvre expérimentale et fortement engagée. Elle vit à Paris, où elle poursuit sa carrière artistique. Elle est représentée à Rennes par la galerie Oniris et à Paris par la galerie euh, Berthet-Huetouares. Euh... J'ai envie de poser une question, mais je ne vais pas le faire, parce que sinon je vais me faire euh, taper. Pourquoi C'est de la question. Ouais, non, parce que comme je faisais autre chose, euh, peut-être, je n'ai pas suivi ce qui se passait. Donc... Euh... Mais c'était juste pour savoir si on avait bien mis euh, l'artiste la d'avant dans la frise. Ok, voilà, bah, c'était ça que je voulais savoir hmm. Ok, on continue S'il vous plaît, tu peux avancer la page <rire> Je pense que ça va être intéressant Mais je cherchais pas une gouge Je cherchais des... Des écrits pour je... vous montrer Mais non, comme ça non, pas des écrits, je cherchais euh... Je cherchais euh... oui. Des euh, gravures que j'avais faites Dans une autre vie ah, Alors, montrer des mais oui, j'ai un truc avec des. J'avais fait un petit carnet, il y avait mes graveurs. Tu sais que t'aurais pu juste l'expliquer, hein, parce que. Bah non, il euh, fallait le voir pour le croire. Oui, mais le temps de cherche. Ça va, j'ai cherché 5 minutes. Euh... J'ai dû faire de la Bah oui, mais. Euh. Oui, ça aurait été un mieux, oui. Donc, elle est née en 1924 à Budapest, elle s'intéresse à la peinture à l'âge de 12 ans en observant un oncle s'y si adonner comme peintre du dimanche. De 1942 à 1947, Vera Molnar étudie à l'école des beaux-arts de Budapest. Son premier tableau abstrait date de 1946, elle arrive à Paris en 1947. Au premier abord, sa pratique picturale peut être assimilée au courant de l'abstraction géométrique qui se développe en Europe au cours des années 50. Sa peinture est marquée par un vocabulaire élémentaire fondé sur la ligne, le cercle, le carré ou encore le méandre. C'est quoi comme forme le méandre mmh... J'imagine un vortex. De toute façon, il y a un lien, mais. J'arrive. C'est une sorte de, de, de vortex, euh, le méandre, non C'est là, ouais. configuration dans le plan R carré, <rire> formée par deux courbes planes simples, se coupant transversalement. Intuitivement, un méandre peut être vu comme une route coupant une rivière à travers un certain nombre de. D'accord, ok, c'est plusieurs passages de terre par l'eau, ok, mmh. c'est très, très très très très très imagé. Depuis ses débuts, elle développe une intense réflexion théorique sur les moyens de la création et les mécanismes de la vision. Sa pratique trouve son origine chez Mondrian, Malevich ou encore les concrets zurichois et trouve de nombreuses correspondances dans tous ses travaux, dans tous les travaux conduits avec les sciences exactes et les mathématiques en particulier. Ainsi, elle introduit dans la rigueur minimale de ses œuvres une certaine quantité de hasard, un soupçon de désordre venant troubler imperceptiblement ses constructions formelles. Tu peux avancer un peu s'il te plaît. Encouragée par Sonia Delaunay, qu'on a déjà vu aussi, euh, Vera Molnar se rapproche bientôt des représentants de l'art construit. Pourtant, il est difficile d'intégrer cette figure majeure à la peinture abstraite, à un mouvement spécifique, tant elle a su développer et entretenir une singularité renouvelée jusqu'à nos jours. Elle fait la connaissance de euh, Jesús Rafael Soto, dans le courant des années 50, puis en 1957, de François Morlaix, avec lequel elle restera très liée. Attirés par une géométrie systématique, tous deux intègrent les héritages respectifs du Bauhaus, du mouvement de style et euh, des constructivistes russes et polonais. En 1956, Vera Molnar rencontre Fros François Molnar, qui deviendra son époux par l'intermédiaire de Soto. Délaissant sa pratique picturale pour assurer la direction d'un laboratoire de recherche au CNRS, François Molnar accompagne et enrichit le travail de l'artiste jusqu'en 1960 durant les 20 premières années de son œuvre. Ensemble, ils font la connaissance de Va Vasarelli et de Le Parc, qui mettent en œuvre les prémices de l'art optique et cinétique. Vera Molnar prend part à tous les débats qui ont précédé la construction, la constitution du Grave, groupe de recherche d'art visuel, comprenant notamment Le Leparc, François Morlet ou encore Horacio Garcia Rossi. Cependant... <coughs> Elle se tient à distance de ces nouvelles mouvances artistiques pour développer une peinture systémique, systématique et établir les fondements de ce que Serge Lemoyne appelle le minimalisme à la française. Durant cette période, Vera Molnar refuse de jouer le jeu des codes de la reconnaissance artistique auprès des galeries comme des institutions. L'absence de publicité faite à l'artiste retarde considérablement sa reconnaissance auprès du public au profit de l'école américaine. A partir de 1968, elle devient l'une des pionnières de l'utilisation de l'ordinateur dans la création artistique, un outil qui, selon ses termes, lui permet de se libérer d'un héritage classique sclérosé, tout en conservant la pleine maîtrise de ses compositions. Vera Molnar enrichit ainsi une œuvre déjà renommée par de nombreuses constructions systématiques aux couleurs éclatantes. Ses œuvres des années 50 sont aujourd'hui recherchées, car elles posent les bases intellectuelles de sa démarche avec l'ordinateur à la fin des années 60. Indique quelques décennies plus tard le galeriste Florent Pommel. Donc ensuite on a une chronologie. Merci la chronologie, la chronologie. De la chronologie. Et regardez dans la chronologie il y a première exposition personnelle. Waouh, 76. Mais euh, ça fait tard non Parce que ça c'est 76, elle était déjà en train de faire des trucs à l'ordinateur. Mais elle a pas de... ça veut dire qu'elle a 24. pas d'expo en, en tant que peintre. Elle sort en 47 des de, de, de beaux-arts. Son premier tableau abstrait date de 1946. Elle arrive à Paris en 1947. Et avant, après, ouais, c'est quand même un peu de temps après. Bah en fait ça commence à la fondation du Grave, quoi, alors que je pense qu'elle elle a fait d'autres expos. Ah, elle a eu le prix d'honneur Aware, Execo euh, en 2018. Exposition personnelle. Exposition de groupe, ouais, 2013, 2010. très 90. actif, à partir de 90, ouais. C'est euh, oui, très tardif, ouais. 76, ouais. Non mais ouais, c'est toujours Après, mettre peut... les chronologies dans la page, hein, c'est mieux. Est-ce qu'on peut quand même vérifier sur EWARE Parce que oui, là, pour oui, le coup, sûr, ça hein. va y Je être. Je pense hein. qu'on va même voir les œuvres chez EWARE. Je pense que ça va y être. Hein. Si ça y est pas, c'est abusé. Quand ils disent qu'elle voulait pas faire le jeu des galeries, c'est ça, elle a tardé à exposer. Non, Alors, je pense que c'est pas ça. Ouais, on peu, pense je pense que, en fait, la... comme la galerie, elle est censée euh, représenter ton travail de manière marchande. Euh, Peut-être qu'elle avait déjà pas envie de, de... que son travail soit euh, mis en vente, enfin de manière assez simple, quoi, qu'elle qu'elle soit obligée de produire des œuvres euh, de manière un peu systématique pour pouvoir les vendre. Et après, le jeu de... le... le jeu de l'art du marché de l'art, c'est ça, quoi. C'est je pense que c'est la même chose que maintenant, c'est se rendre visible, jouer le jeu des expos, euh, gna gna, sortir, euh, fréquenter le mot monde, donc je pense que c'est ça, après elle a dû exposer dans des… pour moi, elle avait, elle, comme elle a fondé un grou le groupe Grave, et tout, elle a dû exposer avant en fait. Euh, faut, faut quand même le dire, le groupe Grave est très connu surtout par rapport à l'histoire de l'art, euh, en France par rapport à l'art numérique. Et euh, surtout, euh, les personnes qui en sont sorties, c'est des artistes qui sont euh, monumentales en France, en fait. Monumentaux. Ouais, ils ont parlé de François Morlaix, de... Julio Leparque. Julio Moi, j'aime pas Julio Leparque. Moi, j'aime mais... pas trop Morlaix non plus, mais c'est c'est pas pour Enfin, aut pour autant, c'est <coughs> intéressant. Et c'est quand même des... Enfin, ils ont ils sont quand même bien la 60, 70 ah, oui, e année. c'est des vieux papiers. C'est hein. des vieux papiers, ouais. Mais ça reste quand même des euh, des personnes qui sont... Euh, en place encore quoi. alors moi ce que je voulais voir sur aware c'était s'il mettait un... une date euh, d'expo avant là, là la page de aware euh, parle plus de sa technique d'ailleurs mais bon, on peut lire hein, parce que ça nous fait comme ça nous, un peu plus de lecture parce ouais. que ça permet d'avoir un peu plus de détails parce que je, je suppose que aware a fait euh, un peu plus de travail que oki alors donc qu'est-ce que je regarde la taille, oui, ça euh, donc, après des études à l'École des Beaux-Arts de Budapest et euh, la découverte du cubisme, Vera Molnar se rend à Rome en 1947 afin de poursuivre ses recherches sur la peinture géométrique, mais elle rejoint très vite Paris. Impressionnée par l'œuvre de Le Corbusier et de Fernand Léger, elle aspire à un style plus radical. Sur le plan théorique, elle est influencée par Mondrian, Malevich et le mouvement zurichois d'art concret. Elle privilégie les éléments géométriques simples et recherche à créer des œuvres de manière consciente, son travail ne tente pas de supprimer toutes les traces de subjectivité, mais euh, s'élabore grâce aux sens qui, se sont, qui sont, selon l'artiste, à l'origine même de la création. Ses premières œuvres appartiennent encore au courant abstrait minimaliste. Les titres, toujours très descriptifs, rappellent sa quête constante d'objectivité. Pour trois carrés noirs, trois rectangles gris, cinq rectangles bleus, 1950. Ah bon, c est, c est je suis en train de préciser juste pour pour Thomas pour, pour en répondant euh, jusqu'à la différence aussi entre les expositions institutionnelles et non institutionnelles. Oui. Celles qui peuvent être acceptées et donc écrites dans dans, dans une histoire et celles qui sont moins écrites euh, mais qui font partie d'une histoire d'un groupe social par exemple. Mmh. Et l'art numérique, je pense que la création c'était beaucoup ça parce que c'était au, au tout début. Oui, mais là, elle a fait beaucoup de peinture avant. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un... Mmh. un truc. Donc, on nous dit, par exemple, que pour l'œuvre, trois carrés noirs, trois, carrés... trois rectangles gris, trois rectangles bleus, elle dispose strictement trois rangées de formes géométriques à travers lesquelles elle appréhende le rôle et la perception des sculptures. Entre 60 et 68, sa démarche s'apparente à une expérience sur la forme, telle que quatre éléments distribués au hasard, un carré parfait de forme géométrique faite de bandes de films adhésifs noir collées sur du carton blanc. Attirée par la relation entre les technologies modernes et la création, Vera Molnar est cofondatrice en 1961 du groupe de recherche d'art visuel, donc le Grave, qui revendique une approche cinétique de l'art et consacre une place fondamentale à la construction et à la perception. Ses investigations sur la bichromie et le minimalisme sont comparables à celles de Gottfried Onger, Manfred Mohr et François Morlaix. Tandis que François Molnar, son mari avec qui elle collabore, se détourne de leur pratique pour intégrer le centre national, ça on a vu tout à l'heure. Euh, elle explique que son travail se situe entre les trois euh, cons, le concept, le constructivisme et le computer. Elle appartient à la génération des artistes influencés par l'émergence des nouvelles technologies, ok. En 68, engagée dans la voie d'un art constructif et systématique... Alors elle devient l'une des premières... Ça, on l'a déjà lu. Je peux te, précisé, mais aussi des théories mathématiques et géométriques. Oui, mais on l'a déjà lu tout à l'heure, ouais. ça, en fait. Après cette première période expérimentale, elle situe l'idée du centre du processus de création. La forme n'en est plus que matérialisation. Le traitement numérique lui permet d'écarter les subjectivités des outils picturaux traditionnels. Ces dernières expérimentations artistiques et informatiques sont de plus en plus poussées. En 90. Elle crée d'abord les formes à la main, puis utilise indirectement l'ordinateur. Le programme Resoto, qu'elle a élaboré afin de représenter et réinventer l'œuvre originale, propose de nouvelles versions d'un même travail. L'ordinateur aide, mais il ne fait pas, il ne dessine pas ou n'invente pas quelque chose, se plaît elle à rappeler. Privilégiant toujours l'algorithme, elle élabore avec le mathématicien et, arti mathématicien et artiste Erwin Steller pour euh, créer promenades presque aléatoires. Une œuvre radicale et géométrique qui quitte la bidimensionnalité traditionnelle du tableau pour s'installer dans l'espace comme une installation. Elle déconstruit chaque élément de la forme pour comprendre leur agencement dans l'espace du tableau, puis du lieu d'exposition. Les œuvres de Vera Molnar sont présentées dans de nombreuses collections présentes dans de nombreuses collections d'institutions internationales, dont le Centre Georges Pompidou à Paris. En 1980, elle intègre le centre, de donc le centre de recherche expérimentale et informatique des arts visuels de l'Université Paris en Sorbonne, où elle donne des cours d'art plastique jusqu'en 1990. Nous n'avons pas de date. Bonjour. Merci Maya Cantor, quand même. Euh, ce qui vient du dictionnaire universel des, des, ouais, ouais, des, bah, des créatrices, également. qui est donc du coup aussi fourni par la BNF. Bon, du coup on regarde les heures. Bah du coup on prend la date qu'on a vue dans ouais, le on wiki. Qu'est-ce ta gros chat là Hein Donc euh... mmh, gros chat. Euh... Alors je sais pas si c'est il ou un slash de désordre bleu et rouge A B C D 1974 1978. Donc faut préciser parce que là ça fait très très euh, ordinateur. Là c'est de la peinture sur papier typique. Euh, faut quand même préciser voilà que euh, ça reste à la fin du, euh, de l'impression. Gouache et collage sur papier. Donc ça ça s'appelle carré. Moi j'apprécie. J'apprécie. Je vais monter un, un site parallèle Wikipédate. Pour que des dates. Ouais. Des noms et des dates. Alors, oh, c'est le symbole du ruban rouge dans des dans DBZ, ça. Euh, Tête bêche, ça s'appelle. Alors, euh, moi, je veux bien, euh, Raving Bell, si tu fais un site parallèle avec euh, Wikipédates. Euh, genre, euh, est-ce que ça pourrait être sur une ligne, avec des dates qu'on peut remplir Sans Java Est-ce que c'est possible Moi, je, je cherche, j'ai un peu du mal. Meule la nuit. P. J'aime bien ça aussi. Je trouve ça rigolo. Alors je vais pas dire que j'aime bien parce que. <rire> euh, du cycle errance. Tu vas son... pas dire que t'aimes bien non, <rire> parce que as des problèmes avec les carrés <rire> Oui. Du cycle errance en ordre et chaos. 1975. Deux oranges. Ok, voilà, voilà. Mais il me semble qu'elle a eu une expo il n'y a pas longtemps. Euh... Ouais, est que j'ai vu son nom en fait y y quelque Il y a masse d'expositions récemment. Et là, il y a eu Beaux-Arts ah bah, de voilà. Rennes. Ouais, mais de... Beaux-Arts de Rennes, Vera monard pas froid aux yeux. Musée de Grenoble, Frac Lorraine, Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ah bah non. Voilà. Ok. Euh, C'était quoi la date du coup 1970, 1976 1976 oui il me semble Oui Ok Bon on fait celle-ci après euh, c'est fini mm. la, dédance, la dédance existe Mais tu mets euh, sur la frise peut-être oui, oui oui bah deux minutes. Lilou ah. li louli louli. Elle me lèche les yeux. <rire> oh. C'est est trop bizarre. Elle m'a vraiment léché les yeux. Alors pas vraiment six artistes en une soirée, c'est juste qu'on ben, en a deux qui sont pas.. Euh... Qui n'ont pas été comptabilisés parce que manque de ressources. Et donc là, ce sera la cinquième. Donc la troisième, en vrai. Euh, sans les manques de ressources. Euh, voilà. Cherchez la, la page 76. Je crois que 76, c'est en bas. Je sais plus, c'était à, à quelle, euh, quelle date qu'on s'est coupé, euh, 1900 40. 5... Oh 76, ok. Pourquoi c'est accroché ça Là, avec son du coup t'as mis 75 Ah non ça a pas changé pardon j'ai rien dit j'ai rien t'es trop, es es trop, trop, trop sur la rapidité là tu vois que je place bien je fais tout je regarde et tout je, tu vois voilà c'est énorme en fait. Plus je dézoome et plus je me dis euh, qu'est-ce qu'on fait. <rire> qu'est-ce qui se passe Pourquoi on fait ça <rire> <rire> C'est surtout à quel moment on s'arrête en fait. Parce que euh, là c'est mort. Hein. Bon on continue. Je vous mets le truc. Pic, pic, pic, pic. Pique, pic, attention les yeux. Plus vous avancez, plus ça se remplit. C'est beau quand même. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant bah après. Hein. Mais, euh, <rire> mais, en fait, ouais. Là, en fait, on, on voit le fond du, on voit pas le fond du puits non plus, hein, quoi. C'est entre guillemets ça, quoi. Enfin, c'est triste. C'est mal dit non plus de dire puits. Je suis désolé, mais c'est juste que ouais. T'as pas l'impression d'avancer. C'est intéressant, mais t'as pas l'impression d'avancer. Donc ça, on va voir si on pic, peut pic, la. Placée sur la frise, parce qu'elle est, du... son... enfin, est diplômée du lycée en 1959. Ah... Euh, voilà, on va voir. Alors, euh, Sheila Levran de Breteville est née en 1940. C'est une artiste, graphiste et professeure féministe américaine. En 1990, elle devient la directrice du programme d'études supérieures de l'université de Yale en design graphique. Et la première femme à être titularisée à la Yale University School of Art. Alors, découvrons euh... qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, elle naît en 1940 à Brooklyn, euh, à New York. En 1959, elle, elle sort diplômée du lycée Abraham Lincoln, où elle a étudié le graphisme moderne avec Léon Friend. Euh, Sheila Levrand de Bretteville continue ses études au Barnard College et à l'université de Yale. Elle reçoit tout le long de sa carrière des, hon des doctorats honorifiques du California Institute of Arts, du Moore College of Arts et du California College of the Arts. En 71, Sheila Lovrand de Bredville fonde le premier programme de design pour femmes au California Institute of the Arts et deux ans plus tard, elle fait partie des membres fondatrices du Women's Building, un centre dédié à l'éducation et à la culture des femmes à Los Angeles. En 1973, elle crée le Women's Graphic Center et cofonde le Feminist Studio Workshop avec Judy Chicago et euh, Arlene Raven, toutes deux hébergés dans le Women's Building. Euh, Judy Chicago, je on l'a déjà fait. Ouais, mais Arlene Raven, non, pas. Ah, attends, il y a de quoi Autrice et commissaire d'exposition. Ok, bah non alors. Euh, L'œuvre la plus connue de l'artiste est un collier constitué d'un anneau de levage sur une chaîne représentant la force sans un point, un point, oui, la force sans un point, ainsi que le symbole biologique de la femme. Elle offre les premiers à Arlene Raven et Judy Chicago. Depuis, elle a donné à d'autres femmes avec lesquelles elle partage sa vision de la création. Les membres du Feminist Studio Workshop, de 78 à 79, ont également fabriqué 500 de ces colliers pour célébrer le cinquième anniversaire du Women's Building. Le groupe d'art féministe Sisters of Jam, donc Michaela et Moa Christens Christensen, a réalisé l'installation Hello Sheila, qui présente un anneau de levage sur une chaîne, au Survival Kit Festival à Ouméa en 2014. En 1980, Sheila Levrante de Bredville lance un programme de design graphique, graphisme de design graphisme, ah oui c'est un truc, à Lotus College of Art and Design. Elle s'intéresse euh, depuis toujours aux formes d'art communautaire qu'elle croit être une composante essentielle du mouvement artistique féministe aux états unis En 1973, elle crée Pink, une planche destinée à explorer les notions de genre associées à la couleur rose, pour une exposition de l'American Institute of Graphic Art sur la couleur. Euh, plusieurs femmes, dont beaucoup issues des ateliers féministes du studio, ont soumis des contributions explorant leur association avec cette couleur. Sheila levrande de Breadville a composé les carrés de papier pour former une courte pointe à partir de laquelle des affiches sont imprimées et diffusées dans tout Los Angeles. À la suite de cette œuvre, Sheila Levrand de Breadville est surnommée Pinky. Elle a beaucoup travaillé dans le domaine de l'art public en réalisant des œuvres in situ. L'une de ses pièces les plus connues est Biddy Manson, Manson's Place, The Passage of Time, un mur de béton de 25 mètres avec des objets intégrés dans le centre-ville de Los Angeles qui raconte l'histoire de Biddy Manson, une ancienne esclave devenue sage-femme. Dans Path of Stars, achevé en 1994 dans un quartier de New Haven, l'artiste documente la vie de la population locale avec 21 étoiles de granit installées sur le trottoir. Elle a été interviewée pour le film Woman Art Revolution. Sheila Levrand de Bradville reçoit de nombreuses di distinctions, le prix Grand Master en 2009 de la part du New York Art Directors Club et plusieurs prix de l'American Institute of Graphic Arts, dont une euh, Design Legend Gold Medal en, 2014, en 2004 et un Best Public Artwork en 2005 par l'organisation American, Americans for the Arts. Voilà. Alors ils disent que cet article est partiellement, ou en totalité, issu de l'article de Wikipédia en anglais. Oui, c'est pour ça que j'ai ouvert la version anglaise. Ça va le chat Iouh. On va regarder un peu s'il y a plus de choses. Ouais. Mmh, pareil. Pareil. Pareil. Bah, du coup, il y a Pink en 73 hein. euh, qui, qui l'a fait connaître. Oui. Ouais, c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose. C'est pas. Euh... Ouais. Donc, euh, Pink Ouais, je pense. Avant, il euh, y a quoi? Elles ont également fabriqué 500 de ces colis pour célébrer. Si, ça c'est bien, oui, mais il n'y a pas la date. Bah, c'est de 78 à 79, c'est forcément 78 ou 79, non? Non, parce que ça c'est les membres du studio, mais elle, elle l'a fait avant cette heure ah. Et puis elle en a donné à d'autres formes dans lesquelles elle partage sa les vision. Voilà. Après elle a créé des, des lieux. quoi, Dans un programme. Et ensuite 73, elle crée Pink. Ouais, bah on fait Pink. Vas-y. Merci euh, 12 bis. Du coup j'ai pas compris les sœurs de la confiture. Euh, C'est les sœurs Jam, il y avait écrit. Ah. Ok. Sœur de la confiture. Du coup, euh, 1973. On a fait beaucoup de 1970 c'est quelques en ce moment. Mm -hmm. Ah, il y a oui, des pipos voilà. en plus en 73 Ça commence à se remplir hein, de ce côté-là. Mm. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, de la marmelade. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, aïe, aïe j'ai la chanson qui arrive. Non <rire> Non Moi, j'ai eu toute la semaine dernière, s'il te plaît. C'est pas ma faute, hein. Si. C'est pas ma faute, clairement c'est pas ma faute. C'est ta faute parce que c'est toi qui m'a dit de faire de la marmelade. C'est moi qui ai dit de faire de la marmelade Ouais. Non, c'est pas toi. <rire> Oui, parce que la semaine dernière, j'ai fait de la marmelade d'orange amère. Voilà. C'est tout. <rire> Moi Dire de faire des choses sucrées Ouais. Apparemment, c'était bon. Alors, son nom est euh, Infini. Ah ouais... Pff. Madame, il faut avoir des noms plus courants. Ouais, après, tu sais, les gens ils s'appellent comme ils s'appellent, hein, je veux dire. On goûte à quel stand Eh bien, malheureusement, euh, ce n'est pas encore exporté euh, hors de notre. Euh, Dans la ville. vallée du Rhône. <rire> euh, mais euh, mais euh, bientôt, j'ouvrirai un stand citronnade <rire> devant chez moi. <rire> mm. Bah non mais si vous me trouvez, une petite, auberge, une petite maison avec un jardonnet euh, euh, où je pourrais faire de la... mes marmelades, je vous redescends. Hein. Mais, euh... mais voilà. Un... J ai... J ai envie on de fera faire... des ateliers de linogravure et de la marmelade d'orange amère. Voilà. Ah oui. Et, euh... bon, et Nina on... aussi. Ah ouais, t es, t es, ça y est, t'as vendu le chat. <rire> nous partout. Et en plus, elle est trop mignonne quand elle court dans l'herbe. Du coup, je, je, je vous dis, c'est un <rire> truc à pas manquer. Si elle court, déjà. Bah, elle court, arrête. À chaque fois qu'elle est dans la nature, elle court. Et juste, euh, entre temps, ouais, c'est une même Normal. Bon, si on s'arrête ça là. Ouais, c'est déjà pas mal, on a fait pas mal de choses. Hein. Bah, on en a fait 5, dont 2 en manque de ressources. Bah, c'est bien. <rire> Communauté agricole autonome. À... Mais oui, bah oui, déjà. Mais <rire> Un plan, il nous faut un plan, nous, parce que euh... sinon on peut pas s'investir euh, ouais, émotionnellement. Hein. J'ai des bots qui me suivent. T'as <rire> des bots qui te suivent Plein genre Ouais, d'un coup Qu'est-ce que t'as fait Parce que t'as mis le lit Ah là. non, mais c'est peut-être parce que j'ai mis euh... Mais non, pas un plan pour venir C'est des bots de Graphic Design ah. J'ai l'impression Pas un plan pour venir, pas ça, un plan euh... C'est le même intitulé, c'est Graphic Design sur Twitch Et VTubeuse Ouais, c'est ça alors j'ai peut-être été partagé de ce dans, dans cette communauté hein, en même fait, temps. Des youtubeurs. Hein. En fait il y, y a des bots qui. genre streamer bots et compagnie, et j'ai l'impression que euh, sur, sur Twitter, il y a, en fait euh, un peu l'enfer en fait. Pas quoi faire. Est-ce que je peux répondre à Riving Bell du Mais coup Vas-y, vas-y. Donc je disais qu'on en fait. a besoin d'un plan. Euh... Euh, pour pour s'investir, dans ce si tu, si tu veux faire une communauté autonome. Go racheter un village. <rire> euh, ouais, mais ouais. alors un village bien désastré, hein, parce que franchement, où il n'y a plus personne qui veut habiter. Tu vois, et que du coup, le maire dit, écoutez, je vais devoir fermer la mairie, je vous cède tout pour un euro symbolique. Là, ok. Ok. Mais, mais tant qu'il n'y a pas ça, euh, ça va être dur. Hein. Alors... Ok. Est-ce que d'ailleurs il y a des maires qui peuvent céder des bâtisses pour un euro symbolique Genre oui. ça existe oui. oui, quand tu es, es riche, en général. Bah non, si c'est un euro symbolique, c'est pas riche. Bah si, c les, les, les euros symboliques, c est, c est un, ça veut dire que c'est un rapport politique. Ça veut dire que t'as ils trouvent un intérêt à, à te donner les choses. Bah si tu dis je vais créer une communauté autonome, faire de la marmelade. Pas euh, d'intérêt de... pour eux, c'est une zad. À quel moment t'as <rire> que <tu>, euh, <rire> faire, je sais pas. Je... <rire> une zad. Mais non, mais tu fais un truc, euh, tu le vends un peu en mode start-up, Après, c'est pas obligé de faire ça, mais. Tu, vois, tu dis oui, on va faire un Ça, tiers, euh, un tiers lieu, un tiers lieu de rencontre oui. interrégional pour souder le village avec les villages voisins. Ce sera un lieu de rencontre passionné, passionnant. Bien sûr. Ah. Ils vont dire, euh, ouais, vous venez des altermondialistes euh, vous êtes zadistes, voilà. Euh, mais non. c'est comme ça. Il faut leur vendre une petite application. Et... Mais oui, Je mais, mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des licornes de, de, de néolibéralisme. C'est pas la même chose. Ils veulent pas des, euh, des, des gauchistes. Ah euh, là, Riving Bell, ou... il dit, c'est pas une ZAD si tu l'achètes pour un euro. Oui, c'est vrai. C'est plus une ZAD. Euh, bon, euh, on regarde les oeuvres Bien sûr. Moi je suis en train d'hypnotiser Ninou De massage Moi j'ai un message à vous donner après peut-être que euh, ouais. Euh... <rire> arrête de te faire spoil Mais, Déjà je peux vous dire que dimanche euh, Je ne serai pas là Peut-être l'arrache stream euh, again sur, euh, sur Katamari Bon, il n'y a pas euh, sur Aware. Mm -hmm. Donc on va regarder ici. Euh, chez la studio. Bah voilà, il y a un site internet. On va, on va aller sur son site internet qui n'est pas sécurisé. Oh non, est-ce que c'est un site de. D'artiste, oui. C'est un site d'artistes numériques avec que du java. Ah. Est-ce qu'il va être lourd Ah non. <rire> les images. allez, Je j crois les... qu'il y a plein les... des images là. Oui. Non, si, si, si. Ah. si si. Là je clique. Hop changement. Hop. Voilà c'est exactement ce que je redoutais. <rire> Alors c'est très beau. Mais euh, ça n'est plus possible. C'est trop lourd un site comme ça. Pourquoi ils ont encore ça comme site je sais même plus. Euh, bon. Oulala. Là là. <rire> Je reviens à work. Ok, au, secou <rire> au secours. Je reviens au début. Parce qu'il y a des trucs qui se passent entre temps. Pourquoi Là, c'était Abbott, j'imagine. Abbott et Costello Waouh. Et ça, c'est une blague des années 20. Abbott et Costello. Non, c'est pas un site WordPress. C'était... Euh, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que... Le... Euh, les artistes sont qui sont capables de faire des, des, des, des... Surtout, les artistes numériques sont capables de faire des super trucs codés. Après, c'est pas forcément bien codé non plus, hein, mais... Ils sont, sont capables de faire des trucs, mais par contre... Euh, euh, on est dead, quoi, dans le... Ah, mais on peut, on peut se trimballer comme ça. Oh, heureusement. Donc, euh, ouais. Ça peut être cool, mais euh, ouais, c'est pas très euh, pas très friendly, quoi. Donc ça, c'est les, les, les étoiles. Mmh. Enfin, c'est pas les étoiles, du coup, qui a été rajouté, mais ça, c'est intéressant. Euh... Merci pour les biais. C'est un biais euh, ou c'est ton biais, euh, le code Donc, Je vais le déplacer comme ça parce que c'est plus fluide. Hein. Tu vois, par exemple, si on peut gérer la vitesse de défilement je comprends pas pourquoi c'est trop aussi rapide que ça pour les yeux Donc ça, c'est plus installation. Ouais. Pff, ça m'a hypnotisé. Je dors. Du coup, tu, tu dors sur moi. Mmh. C'est nouveau. Euh... J'aime bien ça, c'est le truc. Donc en fait, on voit que c'est plus euh, ça implique énormément du social, c'est pour ça qu'il y a toujours du monde. Il mmh. euh, y a, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais c'est je pense que c'est beaucoup à, à voir in situ. Ça, c'est euh, forcément le cas, même moi. J'aime bien aussi. Pourquoi il y a encore des biais? Qu'est-ce qui se passe, Raving Bell? Qu'est-ce que t'as avec tes biais? Tu veux nous dire quelque chose? Parce que j'ai dit biais. Tu vas appuyer sur biais à chaque fois qu'il y a biais. Euh, voilà, donc du coup ça s'inscrit dans, dans, dans son contexte. Ah! <rire> Il y a eu la police tue parce qu'il est... y a eu écrit copier et que j'ai mis cop. Mais non! <rire> <rire> et oui la police tu... Euh, pardon, je voulais euh, copier le lien. Et ça recette le chat... Ah d'accord. Donc du coup, le lien, ouais, si tu veux je te renvoie... Mais ça c'est très bien aussi, hein, comme artiste, moi j'apprécie... En fait on... elles sont intéressantes, là, les artistes qu'on voit. Ça change de... Euh, des tableaux euh, royaux. Mm. Donc voilà, il y, y a forcément une insertion dans le, dans le quotidien et le donc de rapport social. Après, est-ce que ça influe Est-ce que ça aide euh, je, Ça dépend, j'imagine. Ça dépend de où c'est et si c'est bien fait. Moi j'aime bien les, les trucs en paillettes dans les métros, hein, plus souvent, hein, je veux. Bon, on, va, on va pas pouvoir expliquer tous les projets parce que je pense que les projets sont intéressants. Par exemple, celui-ci a l'air intéressant. C'est peut-être un peu le même rapport à ce euh, elle, a été, elle a été sélectionnée à, dans, entre euh, trois artistes qui ont eu une proposition sur six artistes féminines, de femmes, qui ont été choisies d'être honorées dans, dans, le, euh, bah, dans la mairie du Massachusetts. Euh, voilà. Donc, il y a Dorothea Dix, Lucy Stone, Sarah Parker Redmond, Redmond Marie Kenny O'Sullivan, Florence Luscombe, Antog. Et on a parlé de... Hein, euh, d'un site entre les deux arches qui fait, euh, qui fait partie euh, du chemin vers la législature, apparemment. Bon. Bon, on va y aller, t'inquiète pas. Hein. Ouais, parce que là, je commence à mourir. Hein. Je vous montre juste de la fin, là. Des, des chaises où on peut pas se coucher Ça c'est Ça c'est Ah oui c'est carrément il y a des bancs aussi où on... Non ça c'est un truc où on peut se balader dans le temps Ça c'est intéressant aussi Je vous montre un peu plus d'intérêt Voilà Pour recréer des phrases à plusieurs Collectivement Bon voilà on va s'arrêter là parce que Nibir est en train de décéder Ouais Du coup Euh je le répète, donc euh, dimanche pas de chip stream again. Bon, euh, raison sociale oblige, euh, vous faites ce que vous voulez dimanche. Je crois que vous. On aime... va voler voter non C'est pour ça que je dis, euh, vous faites ouais. ce que vous voulez. Euh, faites ce que vous voulez. Moi je ferai ce que je, je dois faire, c'est-à-dire euh, raison sociale. La mort est interdite en effet. Euh, bon, j'espère qu'il sera autorisé un moment quand même. Je vois que Delphéa est en ligne. Et vu qu'il y a eu un que de Delphéa... Est-ce qu'on n'irait pas voir Delphéa euh... Est-ce qu'on est qu ferait pas ça Je vois pas qui y a d'autres. Donc je vais regarder vite fait. Mais je pense que... On peut, on peut, on peut, on peut, on peut se dire que c'est ça. S'il y a un super sujet ou un truc... Euh... Voilà. Est-ce qu'on ne est qu ferait pas ça non. On fait ça Viens, tu vas dire au revoir. On fait le raid ouais. chez Delphéa. Euh. Ouais, donc allez voir Afrogameuse, il y a, a partenaire là-bas, donc du coup c'est cool. Euh... Mais tu voulais pas montrer ta super truc là Ah oui la blague. Excusez moi, je voulais pas On part avec la blague que j'ai vue et je me suis dit ah faut partager ça, c'est rigolo. Euh, si vous faites partie de la communauté Twitch, euh, je vous montre du coup la blague de l'anti-stream. Je vais dézoomer, hein, bien entendu. Toujours un plaisir, Twitch. Merci, patron. Sub-challenge. Voilà. Euh, je reçois 500 boules. Euh, donc, de la part de Twitch. Hein. Et tu reçois un bonnet. LOL Ah bien entendu je prépare le raid Je crois que du coup ça c'est la photo de l'anti-stream avec un co-star. <rire> mais non mais c'est le mec là, euh, gagner gagné de l'argent la, de euh. mm. On va aller voir Delphée Qui joue à Lost in Random donc c'est un, euh, un peu une autre version euh, 3D de, euh, de euh, Dicey Dungeons D'après ce que j'ai compris, en moins compliqué aussi, j'ai aussi bien compli, compris. Merci, euh, Tomato Jules. A, ah oui, il y a Galacticamil qui joue. À, ah oui, j'ai cru pas. Vous, alors, oui, indeed. Et bien, la prochaine fois, on va voir Galette Camille. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas réussi à, les, à checker les quiz. La dernière fois, je passais vite fait. Euh, et en plus, il y a le Monkey Island. Donc, je sais pas si c'est le nouveau, euh, mais euh, voilà, euh, qui est sorti, peut-être, ou qui sortira dans pas longtemps. Euh, sorry pour, euh, pour le raid euh, loupé mais la prochaine fois ouais on fera Galatikami euh, si vous êtes motivé euh, et, et que Galatikami est dans le coin. On vous fait des petits bisous, ouais, des salut. Gros bisous. Bonne soirée, euh, bonne nuit et, euh, et recevez votre bonnet Twitch bien entendu. Oui. Euh, salut Remy Bell, merci merci d'avoir été là, merci petit cocan. Euh, et euh, merci bien sûr Tonmota Jules. Des cœurs des cœurs. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Je vous, je vous envoie des au revoir. Salut Bisous tout le monde